Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue Libre, 13e épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première de 2022. Ça y est, les fêtes sont terminées. On retourne au travail. Je ne vous cache pas que ces derniers temps, vous aviez un Zach ou en tout cas, moi, personnellement, je pense que beaucoup étaient comme ça, qui avait moins d'énergie. Vous savez, ça fait 2-3 semaines de pause sans émission. Mais euh, derrière, c'est un, un mauvais rythme. Aucune vraie envie. Ça dort tard. C'est un petit peu lent, tu vois. Alors que là, avec la rentrée, je ressens un petit peu d'allergie qui revient, ça fait plaisir, je remonte à Paris, je reprends mes émissions, je refais mes bails, on est en live, hein. regardez j'ai la tablette à ma droite, bon je sais pas si vous la voyez mais en tout cas j'ai ma tablette à ma droite, je vous vois, je peux d'ores et déjà vous répondre et je peux également d'ores et déjà vous présenter une partie de la prog des prochaines semaines et ça fait très plaisir. Alors j'avais fait une vidéo pour vous parler du zaccord libre avec PFUT qui malheureusement n'a pas eu lieu, on avait réussi à trouver une prod etc pour le faire le 28 décembre, ça aurait dû être normalement le dernier zaccord libre de l'année, malheureusement ce dernier a été covidé puis il est reparti à Dubaï donc on verra pour le faire en ligne Mais bon, je je pense que ce sera sûrement, euh, voilà, décalé de plusieurs semaines, we will see, en attendant j'ai quand même travaillé, travaillé un petit peu sur le tard, hein, un soir de 29 décembre mais ça on va en reparler dans quelques instants et j'ai envoyé des tonnes de DM, ce qui m'a permis de recevoir pas mal de réponses positives, le 18 janvier sur Zak en vous pourrez trouver J.L. Amaru voilà, J.L. Amaru qui viendra se prêter à l'exercice et ça fait très plaisir de recevoir le frérot, le 25 janvier ce sera une émission spéciale en partenariat avec, bon bref, je sais pas trop comment vous l'annoncer, je vous ferai une annonce mais ce sera super, vous verrez le 25 c'est une émission spéciale vous verrez pourquoi est-ce que je dis ça et enfin pour terminer, le 1er février normalement, en tout cas il m'a validé c'est sous réserve de s'il n'y a pas d'empêchement bien sûr j'aurai le retour de Kamel hein, qui reviendra après être déjà passé en août 2018 très très cool franchement de pouvoir voir l'évolution, en plus la LFL sera à peine lancée depuis quelques temps, donc je pense que le frérot Kamel aura pas mal de choses très intéressantes à dire, mais en attendant il y en a un qui a accepté de venir comme ça, ben, il faut quand même accepter de venir en premier, de mettre les mains dans le cambouis et ce frérot c'est Robalas que je reçois aujourd'hui comment vas-tu Robalas, merci à toi. Bah, ça va très bien, je t'entendais parler un peu de ton rythme, alors moi je suis un peu le contraire, c'était euh, plutôt pas trop trop mal fin d'année, la début d'année, petit réveil euh, 16h30, euh, juste avant de venir on est, on est euh, au max, mais, euh, mais du coup merci de m'avoir invité, euh, je suis bah, un petit peu l'émission, bon pas toutes, comme on a dit juste avant, forcément il y a... Beaucoup d'épisodes, mais euh, ouais, mais du coup, ça fait, ça fait plaisir d'être là. Mais toi, ça m'a fait plaisir, je suis venu le voir, demandez-lui l'heure du DM, 29 décembre à 4h du matin, un truc comme ça, Eh hey, mon gars, euh, Robin, ça te dirait de venir dans un club, il a accepté direct 4 jours plus tard, les hommes qui font pas des manières, ça fait plaisir hein, quand même. Hein. Ouais, bah après, comme je t'ai dit, 4h du mat, je devais bah, être en stream, là, je pense à cette heure-là, un truc comme le style. Donc euh, ouais, après, c'est je suis assez libre avec, euh, avec le stream, de toute façon c'est l'intersaison sur LOL, la saison commence, enfin. On ne sait pas exactement quand elle commence, ces League of Legends, mais euh, elle commence dans quelques jours, normalement. Parce que, attends, il n'y a, a toujours pas de date là, genre qui est fixée, parce que je sais que pour la LEC et la LFL, ça devrait reprendre soon mais euh... genre, genre la saison officielle là euh, ben, En fait, ils, je crois que c'est une entreprise qui gagne plusieurs milliards d'euros par an <rire> et ils ont du mal à communiquer sur les dates de début de saison, <rire> oui c'est ça, Donc, ouais, on ne sait pas. Tu sais que pendant un instant, je te le dis en vrai, même en live comme ça, tu m'as fait peur parce que moi ce matin, je me réveille après avoir fait un petit stream nocturne. Euh, voilà, j'ai dormi à 3 heures du matin. Je me réveille genre vers 10 heures, truc comme ça. Et là, je regarde mes messages et je vois Monsieur Robalas qui m'envoie un message à 7h30 <rire> 7h30 il me dit, bah écoute là je viens de finir mon live, euh, je vais aller dormir, je, je mets mon réveil, t'inquiète je serai là ce soir. Les personnes qui se couchent à 8-9h du matin et qu'on sort, je les connais, elles ne sont pas toujours très dignes de confiance. Donc vraiment, ouais, quand ouais, j'ai vu ça, j'avoue que j'avais été étonné. Hein. J'avoue que ça m'arrive de scam un petit peu, mais... Quand c'est une émission importante et tout, je, ça va, Je ai mis mon réveil. En vrai, je ne me suis même pas levé avec mon réveil, je me suis levé naturellement. Tu vois. Je sais que j'ai un impératif, ça bah eh ben, C'est incroyable, ça fait Donc, plaisir. Ça. On va commencer gentil, tu sais quoi Petite question, tranquille, tout va bien tout en ce moment Justement, j'ai parlé des fêtes et tout, tu as passé des bonnes fêtes ou alors tu es resté tranquille dans ton coin, que ça, ça dit quoi J'ai tout fait en stream, sur toutes les fêtes en stream. J'ai stream, bah, j'ai fait un, un ce bâton, ouais. j'ai stream pendant euh, 50, 54 heures j'ai fait. Okay. Et, euh, et ouais, voilà, j'ai fait en stream, vu que... J'ai pas, pas trop de contact avec ma famille. Donc, euh, fête solo. Ouais. Et euh, c'était un peu la première fois depuis que je fais pas en famille que j'avais pas tu vois, de, de meuf ou quoi que ce soit. Du coup, bah, j'ai fait à la maison. Quoi. Donc, on est en coloc. Mais à la coloc, tout le monde était un peu dans sa famille. Donc, je fais, je fais en stream. Quoi. Là, tu étais solo, quoi. Ouais, mais c'était cool, en vrai. Franchement, c'était une expérience sympa. Il y avait bah, beaucoup de gens dans le même cas que moi. En vrai, on est, je suis pas tout seul à faire les fêtes solo. Et ouais, c'était sympa. En vrai, j'ai passé, passé des bonnes fêtes. Ça fait plaisir parce que je suis passé sur ton stream à un moment, mec. Je t'ai vu dans ton lit en train de dormir. Je me suis dit mais qu'est-ce qui branche Je, je... l'ai vu. Hein, j'étais en live parce que j'étais en live. J'ai même montré. Je me suis dit, mais regardez, qu'est-ce qu'il fait, mon garo balas là. Qu'est-ce que Monsieur Quel était ça Bah je... en vrai, euh, c'était. Ouais, en, en vrai, c'était un peu pour euh, dire de pas vraiment, tu vois, avoir. Euh... Genre la tête en mode « Ouais, je suis tout seul pour les fêtes et tout, c'est pas ouf ». Du coup, j'ai fait un stream et en vrai, c'était marrant. J'avais un peu peur de faire de la merde. Tu sais, pendant le sommet, t'as peur de, je sais pas, de dire une dinguerie ou… Bah oui, gros. Mais en vrai, ça va. Ça s'est passé plutôt correctement. À part que je suis un peu chelou, ma position, tout ça, mais ça va. Tu sais que tu ronces, tu pètes, tu parles… C'est limite, euh, si tu dors à poing ou à caleçon... Euh, tch, euh, alors... bah, en fait, ça fait des, ça fait des bons clips, c'est le <rire> Bon, bah, si les clips étaient bons, c'est l'essentiel. Alors, ça fait plaisir. Alors, on va euh, vouloir en apprendre un petit peu plus euh, sur toi. Pour commencer, on est encore en, en double feuille aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de questions. Alors, on va parler de toi, on va parler de ton parcours. Je vais demander ton avis sur des sujets d'actualité, plein de trucs. J'ai fait mes gammes, j'ai étudié, on est cool. Mais avant tout, on va commencer par la base. Je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, monsieur. Nous t'écoutons. Ok, euh, du coup, bah, Valentin, après Robalas, du coup, sur Internet, j'ai 27 ans. Euh, je stream depuis 4 ans et demi, le 1er avril 2017, j'ai commencé. Euh, donc, avant ça, euh, j'ai fait euh, bon, un classique Bac S, euh, j'ai une mention au Bac. Mes parents n'étaient pas trop trop jeux vidéo ni rien. Donc, euh, j'ai dû un peu faire, euh, on va dire ce qu'on me disait de faire, donc j'ai fait médecine. D'accord. J'ai eu ma première année. Au propre Du premier coup. Euh, et en rentrant en deuxième année mes parents ont divorcé donc j'ai un peu profité du bail pour euh, ok médecine ça me plaît pas trop officiellement je tentais de réussir ma deuxième année, officieusement j'allais pas en cours et je jouais à LOL euh, à ce moment là j'aurais bien aimé commencer à stream c'était le début d'Eclipsia etc euh, c'est un truc qui me tentait sur le coup parce que j'étais pas trop mauvais sur le jeu à l'époque je devais être diamant 1 et ça doit être l'équivalent d'un grand master actuellement hein pour ceux qui connaissent LOL euh, j'ai pas trop eu l'accord, donc en gros c'était en mode OK pour les jeux vidéo, mais tu vises un diplôme. Donc j'ai fait une licence euh, pour euh, Game Design, D'accord. j'étais en mode peut être que je peux rentrer chez Riot ou quelque chose du style, surtout qu'à l'époque il y avait beaucoup de possibilités de rentrer en fonction de ton ELO, j'étais au ELO donc je sais que j'avais potentiellement des pistes avec ça. Genre toi tu disais au oh, ELO plus un, un diplôme, Ouais voilà. il y avait une cohérence en mode je pourrais peut être faire quelque chose là-bas quoi. Yep, donc c'était l'objectif à la base, euh, troi en troisième année j'ai arrêté, j'ai pas validé le diplôme. J'étais en troisième année, je pense que j'aurais eu... Bon, après, c'est un peu le genre d'école où tu sais, tu payes, euh, bon, tu, tu, tu mets le billet, t'as as le diplôme, c'est pas non plus... Euh... Mais, euh, mais ouais, j'ai arrêté en troisième année, je, je sais pas. Je me sentais pas giga à l'aise dans le parcours. Encore une fois, je me sentais un petit peu tu forcé d'avoir fait ça parce que je devais viser un diplôme. Genre, c'est quoi C'est les matières, le bail au global te parlait pas spécialement ou tu, genre toute ta concentration était sur autre chose à ce moment Bah C'est un tout en vrai, c'est un tout. J'étais n'étais pas forcément euh, giga dans le truc j'avais pas j'étais pas euh, je sais pas j'étais pas super confiant j'étais en mode ça va pas mener vraiment où je veux mm -hmm. j'avais vraiment envie de faire un truc en rapport avec lol parce que ça avait pris une grosse place tu euh, euh, bon, toi enfin genre divorce tes parents toi t'es pas au max tu joues un petit peu et euh, lol c'était devenu un peu euh, une grosse partie de ma vie on va dire et euh, je savais que je voulais faire quelque chose avec ça mais pas forcément euh, genre en tant que euh, dev ouais. ou quelque chose dans le jeu. J'avais vraiment envie, genre en tant que joueur. D'accord. Euh, et du coup, bah, en vrai, c'est un, un peu débile. Mais j'ai vacances de Noël. J'ai stop. Je suis pas retourné en cours euh, en début janvier. Donc, un peu à cette période-là, quoi au final. Euh, Il y a cinq ans, à peu près, si je le situe bien, du coup. C ouais saison 7, ouais, c'est ça. Ah Il ouais, y a ans. 5 ans ouais. Et du coup, euh, j'ai acheté un nouveau PC. C'était le début de saison de LoL. Du coup, j'ai rush un peu dans mon coin. J'étais tchal. Et... Euh, et puis, ouais, bah, en vrai, au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, on, va euh, on va tenter le stream. J'avais ouais. le, nou le nouveau PC, tout ça. Et euh, puis, voilà, ouais, j'ai un peu flip du jour au lendemain. Et puis, euh, j'ai rapidement eu un peu de viewers vu que bah, j'étais un peu connu en solo queue. J'étais assez haut et low, donc, tu sais, il y a des gens qui te connaissent qui viennent. Ouais, bien sûr. Et puis, euh, j'ai rapidement eu euh, une proposition pour euh, Eclipse Air en externe à ce moment-là. bon C'était un peu le début de la fin, ouais. mais j'ai quand même rejoint le bateau. Et, euh, et en vrai, les quelques mois d'externe à Eclipsia étaient quand même cool. Ça m'a fait euh, pas mal de reach sur ma chaîne perso derrière, tu vois. Bien sûr. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. T'étais de quelle région, toi Je me okay. pas vu. Que ouais, c'est vrai que j'ai pas trop dit. Euh, je suis né euh, à, à Liévin, donc à côté de Lens. Ouais, c'est connu, ça. Connaît, ça. Euh, et j'ai fait mes études de sup euh, sur l'île. Ça, ça va, ça régalait un petit peu, genre la, la région Nord et tout, est bien ou... Ouais, non, en vrai, franchement, euh, là, je suis sur... on est sur Paris en colloque parce que bah, c'était euh, un peu ce qui arrangeait tout le monde, on va dire. Et, euh, mais sinon, franchement, le Nord, c'était cool. Genre Lille, c'était vraiment bien. Euh, je pense que là, on est région parisienne, mais pas dans Paris. Je pense que je ne pourrais pas vivre dans Paris. Genre vraiment. Trop d'activité. Ouais. En, en vrai, Lille, ça allait. Il, il y a des petits coins sympas dans l'île. J'ai euh... enfin, eu plusieurs apparts dans l'île, mais euh... il y a des coins sympas. Euh... Honnêtement, ce n'est pas impossible que je retourne dans le nord, dans le nord par la suite. Mais euh... bon, ça dépend un peu de comment ça va. Euh de colocs tout ça on verra quoi mais mais fier nordiste je, sais, ouais. en fait, je savais que tu venais du nord c'est pour ça que, je voulais que tu détailles un peu de, de ce que tu as fait exactement là-bas parce que je sais que c'est une région dont les gens quand ils habitent là-bas quand ils viennent de là-bas en général ils aiment bien parce qu'ils en connaissent les rudiments ils connaissent un petit peu les bails et tout ouais et je sais qu'en général ils aiment bien et donc, je voulais savoir si c'était aussi tu as c'était ton ouais frère. non en vrai c'est bah, en vrai j'ai fait quasiment toute ma vie là-bas ça fait un an qu'on est sur paris ouais mais euh, toute ma vie dans le nord et franchement c'était au calme quoi après euh... Bon, c'est le nord, quoi. C'est le nord, il fait, il fait froid, c'est pas ouf, mais franchement, c'est sympa. C'est convivial. Genre, ouais, Lille, ben, franchement, Lille c'est un bon coin, je trouve que c'est une belle ville. Mais euh, c'est un peu plus calme que région Paris. Hein, et en tant qu'étudiant, tu étais l'étudiant de médecine classique ou ça va Tu étais un peu tranquille quand même En vrai, en médecine, euh, je bossais beaucoup, je, je sortais pas. Surtout okay. que j'avais quand même essayé de maintenir euh, un peu de sport, bon, avec le stream un peu moins, mais euh, genre en médecine, je faisais quand même… Euh, je continuais le basket. Ouais. Euh, et euh, du coup, j'avais… Euh, c'était un peu les seules sorties que je m'accordais dans la semaine quoi, euh, je crois que j'avais deux entraînements dans la semaine et voilà quoi. Et le pire avec tout ça, parce que si je dis pas de bêtises, toi t'as commencé quand même à jouer à LOL assez tôt. Euh, ouais, genre la bêta en gros globalement. Ouais, 2009-2010. Ouais, bah en vrai j'ai un profil un peu particulier parce que je pense qu'il y a beaucoup de streamers qui sont, toi qui ont un peu connu euh, plein de jeux etc, moi en gros j'ai commencé les jeux vidéo vraiment avec LOL. En gros, la sortie du jeu, j'étais en première. Ouais. Enfin, ou en, en gros, ça devait être l'écran. Les... Tu avais, avais 16 ans à peu près. Ouais, voilà. Et genre, c'était mon premier PC. Tu vois, je rentrais en première. Ça devait être mon, mon cadeau d'anniversaire. J'avais dû avoir mon PC portable, premier PC. Euh, avant ça, j'avais eu des consoles un peu comme tout le monde. PS2, PS1, enfin un truc du style. Mais j'étais pas trop jeu vidéo. Enfin, mes parents étaient pas trop pour. Genre, j'avais le temps réduit. Enfin, on connaît quoi. Une genre, heure de console. Ouais, cest que j'allais dire euh, une voilà. heure dans le week-end, peut-être voilà. des fois. Et euh, après, genre, avec le lycée, vu que j'avais le PC, j'étais un peu plus libre. Et c'est là que j'ai commencé. En vrai, LOL est sorti. J'ai eu un accès bêta. Et euh, ouais, j'ai jamais vraiment arrêté, quoi. Le, le côté gratuit, en plus, ça devait faciliter ouais. pour euh, Tu sais, genre, vu que toi, peut-être, t'es étaient un peu plus restreint, moi tu t'avais pas allé leur demander des sous, sauf peut-être pour de temps en temps si tu voulais acheter des RP. Mais tu sais, c'est ouais. pas comme un FIFA ou comme un jeu où, ah tiens, ouais. 70 balles. Après, j'étais vraiment éduqué en mode euh, le sport, quoi. C'était okay. super important. Donc, j'ai fait 15 ans de basket. Et euh, bon, après, la taille. <rire> je je l'ai vu, hein. Est... Il est grand. Hein. C'est un grand, ce ouais. hein un, très grand. Hein. 1m94, ouais. Donc, ça ça mais euh, ouais, 15 ans de basket et j'ai toujours fait euh, un, ou, un ou deux trucs à côté en plus. Mais, euh, mais du coup, ouais, en, en vrai, de vrai, même si j'étais limité jeu vidéo, je n'avais pas spécialement le temps avec les... Enfin, bon, il y avait les cours, on est au collège lycée. Et euh, basket, euh, en fin de minime euh, KD, j'étais euh, genre euh, en région et je faisais un peu de matchs avec les France. Ok. Et euh, du coup, j'avais, euh, je crois que j'avais deux entraînements par semaine, plus les matchs le week-end. Et parfois, j'avais un entraînement en plus. Par exemple, si je faisais un match avec les France, j'avais un entraînement supplémentaire, ce genre de choses. Quoi. Donc, en vrai, euh, bon, je bossais quand même pas mal pour les cours. Tu vois, les parents un peu stricts. Je faisais mes devoirs devant mes parents dans, dans le salon. <rire> oh, parents, voilà, là, là, là, là, là, c'était <rire> mignon. Mais genre, eux-mêmes, ils ont fait des études, des choses comme ça Je me permets de demander euh, Ouais, Ouais, bah, ah. ma mère est, euh, est radiologue. D'accord. Et euh, mon père est euh, directeur commercial. Okay. Après, bon, je t'avoue que <rire> j'ai plus énormément de contacts, mais aux dernières nouvelles, c'est ça. Ok, je vois le délire. <rire> Tranquille. Euh, je me demandais, est pourquoi est-ce que tes débuts dans le streaming et dans la compétition Parce que même moi, en faisant mes recherches, c'est ce que j'ai trouvé. Tu t as dit 2017, donc c'est bien, tu as, as, as un petit peu avancé la chose. Donc, euh, coïncide avec l'année 2017, ça coïncide du coup avec la fin de tes études, c'est ça Genre la fin de tes études, tu permis de te lancer compétitivement Parce que c'est là où j'ai retrouvé des traces de tes premières équipes et en même temps dans le stream, c'est ça Ouais, en gros, euh, bah, j'ai arrêté, euh, comme j'ai dit du coup, en, dé en décembre, c'était euh, période début de saison de LoL. Souvent, c'est mi-janvier, on va dire. D'accord. Donc, c'était le début de saison, j'ai joué. Euh, à ce moment-là, j'étais encore dans l'optique de potentiellement essayer d'être joueur. Euh, mais j'avoue qu'à cette période-là, c'était pas comme aujourd'hui. Là, maintenant, il y a la LFL, il y a même une DIV 2, donc c'est super structuré. Euh, c'est pas mal aussi regardé par Riot, donc tu vois, il y a un, une question de salaire, tout ça. À l'époque, le format c'était encore. Euh, tu oh. de LAN en LAN, Lyon eSports, euh, Dreamhack Tour, voilà, Gamers Assembly, euh, ouais. Open Tour, de temps en temps ils essayaient de mettre deux, trois trucs, mais c'est vrai que c'était un peu. Bah, euh... C'était un peu flou, un peu compliqué. Et en vrai, de vrai, cette période-là c'était aussi assez dur parce que j'étais un peu vu comme, bah, comme un OTP. Alors sur LoL, je joue qu'un seul champion. Ouais, belle cause. Et ouais, voilà. Et du coup, euh, c'était un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de. Enfin, encore maintenant, je trouve que c'est le cas. Mais il euh, y a beaucoup de copinage, tu vois. Okay. Donc on va dire, euh, si tes es pote avec le manager, bon, c'est facile, quoi. C'est ce, ce que tu disais dans ton interview, là, que j'ai écouté ouais, avant. Tu disais qu'il y avait beaucoup de copinage à ton époque. Mais tu sais quoi, là, tu, tu, tu anticipes un peu. Tu, tu trouves que, même à l'heure actuelle, maintenant que c'est un peu plus professionnalisé, qu'il y a de l'argent en jeu et tout, tu trouves que le copinage est toujours un bah, peu... Je pense que sur des ligues comme la LFL, non. Parce que bah, la LFL, cette année, c'est incroyable. Genre, clairement, les budgets qui sont mis pour... Enfin, euh, il y a des joueurs qui devraient qui méritent de jouer au euh, top level. Quoi. Ah, en vrai, euh, en, la, la LFL, c'est quasiment une extension de la, de la LEC cette année. Euh, mais des, des, pour la Div 2, par exemple, je trouve qu'il y a encore beaucoup de copinage. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont euh, peut-être un peu plus jeunes ou peut-être euh, qui sont vus euh, bah, comme des OTP, tu vois, qui, qui ont un peu un, un champion favori et qui jouent d'autres trucs sur le tas, mais pas tant que ça. Et du coup, euh, s'ils si font un try-out, donc try-out sur lol, c'est bon, euh, chaque poste, souvent une équipe, elle va tester peut-être euh, 5 personnes sur le poste. Si, euh, je ne sais pas, l'ADC, c'est un peu le pote euh, du manager ou du coach ou du truc... Il aura les faveurs. Voilà. Genre en vrai, il y a 90% de chance que le mec passe, quoi. Ouais, c'est du piston, un peu comme des fois on peut trouver IRL professionnellement, même, j'ai envie de te dire. Ouais, bah en vrai, c'était assez dur euh, en 2017, c'était vraiment dur ça, parce que du coup, euh, j'ai pas forcément eu beaucoup euh, ma chance, ouais. je pense. Après, je n'ai pas la prétention d'être un joueur extraordinaire. Hein. Genre, clairement, je suis OTP. Euh, je ne m'en suis jamais vraiment caché. Mais, euh, mais je pense que si on m'avait laissé un peu plus de chance, j'aurais peut-être pu faire plus de trucs. Mais, euh, mais du coup, en vrai, ça m'a conforté dans la volonté de vouloir euh, stream. Au début, j'étais en mode je vais stream pour, euh, pour dire de voir ce que ça donne. Et puis, euh, c'était surtout pour avoir bah, en vrai, pour gagner des thunes, forcément. Hein. Et. Euh, en vrai, je me suis rapidement plu dans le sens où je pouvais vraiment euh, genre partager ma passion. Comme j'ai dit, LOL, ça avait pris une, une énorme place dans ma vie. ce que j'allais dire. Ouais. Et donc, du coup, le fait de pouvoir partager ça avec les gens, c'était euh, un, un truc qui m'a rapidement plu. Quoi. C'est top parce que c'est ce que j'ai trouvé, t'es resté très longtemps, 2017, 2018, autour de 100, 200 viewers. Pourtant, ça t'a pas vraiment empêché de continuer à grind encore et encore, et en envoyant même très régulièrement des mois au-dessus de, de 200 heures streamées. C'était vraiment la passion, l'envie. Comment tu mêlais ça, toi, à l'époque, avec le fait d'être joueur compétitif en même temps Parce que c'était pas toujours facile, ouais. je suppose. Bah en vrai, c'était pas simple. Y avait aussi, en vrai, c'est vrai que euh, quand j'ai commencé à stream, euh, j'étais vraiment dans l'optique que je, je veux réussir ». Euh, je pense que je suis quelqu'un d'assez... Euh euh, je ne vais pas dire bizarre, mais disons que quand j'ai envie de... Regardons ces superbes stades. Euh, la courbe verte, c'était viewer et les courbes roses, les barreaux, c'était heures streamées. Donc du coup, c'est ce que je disais. Regarde, par exemple 2017-2018, tu as souvent été, puisque je l'ai vu moi-même, je te le dis, autour ouais. de 100-200 viewers avec euh, déjà un gros volume d'heures streamées, un, un paquet d'heures streamées. Regarde, on le voit sur l'axe la de, droit, de droite, 240 heures de stream souvent en un mois, <rire> ce qui représente 8 heures <rire> par jour, littéralement. C'est yep. yep. et, euh, et, et voilà, tu, tu t as, t as grindé pendant deux ans. quoi Vraiment, un, yep. un gros grind avant de voir une vraie progression. La barre, euh, le seul, le seul, genre, moi où il n'y a rien, c'est je suis ban de Twitch. Ah, j'allais te poser la question, j'allais dire, oui, c'est vrai qu'il y a un ouais. mois, de... ah, on ouais. en reparlera si tu veux, mais donc du coup, 2017, 2018. Bah, du coup, ouais, euh, en vrai, c'était le début, j'étais euh, vraiment dans l'optique de réussir, euh, je pense que quand j'ai envie de réussir quelque chose, je fais vraiment tout ce qu'il faut pour, et euh, du coup, j'étais... Euh, J'étais vraiment dans l'optique, euh, c'est mon taf, quoi. Genre, dès le début, même si ça ne me rapportait pas. Enfin, je, je dirais que les deux premières années, j'ai un peu vécu sur ce que j'avais de côté. Euh, job étudiant, euh, genre j'ai bossé à Auchan, ce genre de trucs. Euh, plus, euh, un peu ce que j'avais de côté, genre un compte, euh, enfin, les parents, quoi. Ah ouais, mais, ouais. alimenté par les parents. Mais, euh, mais ouais, en vrai, euh, j'étais vraiment dans l'optique de réussir. Donc, je faisais... C'était pas rare que je stream des, des, ouais, des 10 heures par jour, des trucs comme ça. En vrai, souvent, c'était... Euh, euh, je sais pas je lançais à 8h je finissais à 18h je dormais je me levais je relançais à l'époque j'étais petit appart sur l'île donc euh, c'était un peu le truc euh, j'ai mon lit à côté de mon PC enfin ouais, okay. euh, voilà. On... Ouais, voilà setup setup lit setup setup c'était un, un peu triste mais c'était c'était ça quoi et euh, en vrai, j'avais quand même la perspective d'une réussite assez rapidement avec Eclipse, parce qu'en vrai, du coup, j'avais des heures payées. Ouais. Je faisais trois heures. C'était pas rare, comme c'était un peu le début de la fin, avant la transition Solari, que je récupère des créneaux de « Chap qui ne fait pas son truc »,« Le mec de 9h qui n'est pas là, donc je continue jusqu'au midi ». Euh, et en vrai, du coup, ça m'a quand même permis d'avoir cette sécurité assez rapidement. Genre au bout d'un mois de stream, j'étais externe chez Solari. Ouais. Et euh, du coup, il y avait ça… Et à l'époque, le partenaire, c'était quand même beaucoup plus simple que maintenant. Genre maintenant, tu as l'incondition, genre 75 viewers moyenne, tout ça. Euh, je sais que genre en deux ou trois mois, je crois que c'était juin. Donc, j'avais commencé en avril. En juin, je devais être partenaire. Ouais. ce qui est bien. Ouais. donc en vrai, euh, direct tu passes à 50-50. Les... Enfin, ça va. Donc, j'avais un revenu assez vite. Et euh, bon, après, forcément, quand tu fais 200 viewers, c'est pas non plus… Euh, on gagne pas des 1000 et des 100, mais… Mais euh... des fois, il y a des communautés très engagées quand même. Oui, ouais, ça va. Ça va. Après, il y a aussi eu... En vrai, je pense que ce qui a marqué un peu un tournant sur Twitch sur ça, c'est tu sais, les sub-gifts. Dès que ça a été ajouté, forcément, il y a beaucoup de ouais. subs qui, ont... qui, qui sont montés. C'est euh... pas rare maintenant de voir avec effectivement ça ouais. des mecs à 300 viewers qui ont 1000 subs. Hein. C'est vraiment oui, pas oui. rare. De bah, voir. En vrai, là, actuellement, je sais pas. Avec le sub bâton et tout, je, à, je dois être à 3500 subs. C'est juste... Enfin, euh, c'est sub-gifts, quoi, les oh, gens. Bah. Ils... Ouais, voilà. Mais après, j'ai une, une commu assez généreuse, on va dire. Mais, euh, mais ouais, du coup, en vrai, c'était juste... Euh, je, je voyais ça comme mon taf. quoi Je faisais un 8 heures par jour. Euh. Après, en vrai, je n'ai pas pris de vacances. Les seules vacances que j'ai eues, c'était mon ban Twitch. Sinon, je n'ai pas pris de vacances depuis que j'ai commencé. Et je pense que c'est peut-être une des clés de ma réussite. C'est que j'ai vraiment été régulier euh, tout le temps. Je n'ai pas quasiment été à, à 8 heures par jour, je pense, de moyenne. Ouais, j'ai réduit un petit peu euh, récemment. genre J'essaye de faire 6 heures pour me laisser un peu plus de temps, respirer un peu plus. Et aussi parce que, bah, du coup, je suis un peu plus safe maintenant. Mmh. Mais, euh, mais j'essaye toujours d'être régulier et, on va dire, quand mon rythme me le permet, on fait les 6 heures par jour. Quoi. Et, et avant d'aborder ce, cette période banne, parce que ça m'intéresserait de savoir pourquoi, j'avoue, je ne suis pas au courant, euh, comment est-ce que tu faisais à côté de mêler ça avec le fait d'être joueur compétitif Parce que ouais. ouais, tu avais une équipe à côté, donc entre « tac, j'ai mes heures à faire »,« tac, euh, mes heures avec E.C. » en externe et « tac, en même temps la team, les scrims », ça devait être ouais, chaud. c'était chargé. C'était chargé. Ça faisait des, des journées chargées. J'avais le stream. Je coupais pour, euh, je coupais pour le scrim. Okay. Donc euh, souvent, un bloc de scrim, ça va être un BO3. Donc on va dire un truc du style 2-3 heures. Okay. Et euh, puis voilà. Enfin, en vrai, j'enchaînais. Franchement, c'était juste... de, C'était un peu une machine, quoi. Je faisais, je faisais mon stream. Je coupais et je m'arrangeais pour couper juste avant le scrim. J'enchaînais sur le scrim et puis... Euh... Et puis après tu relançais ou tu faisais je... des fois des voilà, externes, ça, des trucs comme ça C'est ça, ouais. en vrai c'était ça. Ça a, duré, euh, un... ouais, je pense ça a duré un bon deux ans, franchement. Je... Même après avoir été ban je crois que j'ai continué un petit peu. C'est le début de l'Open Tour, ça doit être ça. Euh... Je crois que pendant deux ans et demi, donc ouais ça, ça doit être ça. J'ai dû arrêter euh, à peu près en, en fin 2018, ouais, quelque chose comme ça. Fin 2018, euh, début 2019, je ne sais plus. T'inquiète, je l'ai là. il n'y a pas de ouais, souci. Mais, ouais. mais en vrai, c'était vraiment juste... Euh, J'enchaînais, quoi. J'enchaînais, J'avais vu que j'avais vraiment envie de réussir et qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore sûr de... Est-ce que je me ferme complètement la porte du euh, joueur pro je, je, bah, je, voilà, hein, J'étais en mode all-in, euh, all-in de carrière. Euh, donc, je faisais, je faisais au max. Ce et, euh, et, ouais, c'est pas simple tout le temps. Et ce qui a vraiment motivé mon choix de rester sur le stream, c'était que genre vraiment le copinage c'était je pense c'était le plus dur le copinage et le fait que j'avais beaucoup de portes fermées parce que j'étais considéré comme l'OTP qui peut pas jouer vraiment autre chose que Velkoz. et euh... aussi parce que bah en vrai le stream ça m'a comme j'ai dit tout à l'heure ça m'a vraiment vite plu le fait de pouvoir partager et tout et un truc qui a été une essence de mon stream pendant très longtemps c'était le fait de coacher les gens ok et euh... les guider un petit peu bah, je faisais des sessions de coaching euh... gratuites au début Ensuite, dans un second temps, payant parce que les gens se foutaient de ma gueule, on ne va pas se mentir. Et en vrai, c'est surtout, euh, surtout dû au foutage de gueule que j'ai arrêté. Genre c'est quoi C'est des mecs qui venaient mais ils trollaient euh, genre. Ouais, en, en vrai, tu vois j'investissais beaucoup de temps pour ça. Euh, je préparais le coaching, bah, tu vois un peu comme tu vas préparer ton émission. Je regardais le profil du mec, euh, j'étais un peu préparé sur ça. Je prenais euh, genre, le temps de regarder sa game, on faisait le débrief en stream. Et il euh, bah, y a des mecs du style, tu vois, je fais le débrief en stream, il y a des outils, euh, un espèce de plan où tu peux dessiner dessus. Tu ouais. vois euh, bah, genre pendant ce truc-là, le mec relançait une game. Ou, ah oui, okay. euh, genre des mecs qui s'amusaient à parler dans le chat euh, pendant qu'on faisait le débrief parce qu'il y avait euh, un random dans le chat qui l'insultait, qui disait qu'il était nul. Et <rire> au lieu d'écouter le débrief, il va argue avec le mec dans le chat, tu vois. <rire> ok, ouais, ça doit et, être un peu relou. Et quand même. du coup, j'étais... Euh, au bout d'un moment, c'est un peu le ras-le-bol. Tu as investi beaucoup de temps pour ça. En vrai, euh, c'est un truc qui me plaisait beaucoup. Et c'est pas impossible genre, euh, que pour x ou y raison, le stream s'arrête. Euh, euh, J'essaye je, de coach euh, tu vois, en LF, LFL. C'est ah, ouais. compliqué, mais on va dire div 2, ce genre de choses, pour commencer. Ça peut être quelque chose qui me plairait. Mais, euh, mais ouais du coup, j'ai vraiment été, euh, été un peu all-in sur le coaching aussi. Genre, je faisais beaucoup, beaucoup de coaching au début. Il y a le système de points sur Twitch. Ouais. Euh, les gens ils pouvaient, euh, avec, des points avec points de chaîne, ils réservaient un coaching. Et... C'est pour ça que j'étais passé à payant après, parce que du coup, ça faisait. Enfin, si le mec met de l'argent, il y a un peu plus de motivation. Mais même comme ça, vu que je ne voulais pas mettre le truc très cher, j'étais vraiment dans l'optique de euh, vraiment euh, full bienveillance. Quoi. Je veux aider les gens, je veux partager ma passion et tout. Et, euh, et ouais, bah du coup, c'était, je sais pas, ça devait être un truc dure 5 euros la session. Ok. Et c'était vraiment juste pour dire deux, quoi. Et euh, bah j'ai eu trop de foutage de gueule, donc j'ai arrêté. Ouais, je, je comprends. Est-ce que ça a un rapport avec ton ban ou pas du tout Qu'est-ce qu qui a amené ça, ce, un... ce gros mois Parce qu'un mois, c'est beaucoup quand même. Ouais, en vrai, c'est juste euh, un mauvais mot écrit dans un chat. D'accord, t'as voilà. été, été insultant à un moment quelque part. Non, même pas. En vrai, c'était... Bah, franchement, j'avais même pas conscience à ce moment-là que c'était vraiment un, un ban word. D'accord. Euh, et en vrai, la, la phrase qui me fait ban n'avait pas vraiment de. C'était plus sous ton de l'humour, même plus que tu vois, de la méchanceté. Plus chose. Mais euh, bah, c'est un, un ban. C est c est un, un mois un, Ouais, c'est un ban word. Mais bon, en vrai, à ce moment-là, j'étais à 200 viewers. J'étais un peu, un peu un random, on ne va pas se mentir. Et, euh, et j'ai pris un mois. J'ai pris un mois. Et vu que j'ai toujours un peu été. Euh, après, c'est quelque chose qui me définit beaucoup, un peu solitaire, un peu dans mon coin. Je pense que tu euh, vois j'ai pas j'ai pas vraiment eu beaucoup d'aide pour tu vois, euh, faire un, un bon truc de débat un bon appel ouais. ou ce genre de choses donc j'ai fait mon truc et bon, j'ai pris les 1 mois et j'ai pas bronché ouais, t'as attendu ouais. voilà <rire> je vois. 2019 arrive l'équipe avec laquelle tu es resté le plus longtemps du coup Eliandra et en plus de ça on sent qu'au niveau du streaming tu commences à step up gentiment on le voyait sur la barre verte étais passé sur du 4 500 viewers c'est également une année qui était au global je trouve très positive il y avait une grosse hype League of Legends en Europe après la finale de Fnatic en 2018 celle de G2 en 2019 raconte-nous un peu cette année 2019 du coup chez Eliandra en vrai Eliandra c'est je pense la Vraie équipe euh, que j'ai eu, genre vraiment compétitive et avec laquelle ça s'est vraiment bien passé. Ouais. Euh, Shaolan, qui est genre le, le CEO, euh, c'est vraiment un bon gars. Alors, il m'a fait confiance très très vite et euh, on a un peu bâti les choses autour de moi. Genre l'équipe s'est faite un peu autour de moi. Genre ils m'ont dit que qu'ils voulaient bosser avec moi au mid direct. Et Donc tu as coup, fait confiance, euh, genre tu as donné ton avis pour les autres postes, c'est ça bah, C'est ça. En gros, j'ai joué vraiment avec des gens euh, que je considérais. Euh, un peu comme des potes, en vrai, c'est ouais. un peu le copinage, hein. mais euh, <rire> genre euh, euh, l'ADC, Petit Araignée qui jouait, un peu, il jouait en div de l'année dernière, euh, le Jungle, ça c'est des, des gens qui étaient sur mon stream souvent, avec qui je jouais en solo queue euh, régulièrement, j'avais déjà fait des petits scrims, des petites teams avec eux de temps à autre, et, euh, et en vrai c'était vraiment une, une bonne expérience, le, le staff... Euh, même Shaolan, il, il est rentré chez Fnatic. Là, je crois qu'il a... Je ne suis pas sûr à 100%. Je crois qu'il a livre son poste parce que bah, Eliandra, ils sont en LFL. Ouais, C'est ce que quelqu'un disait. Tu penses quoi de l'équipe LFL, Mirage et Eliandra ouais. <rire> Bah Après, en vrai, ils ont, ils ont du budget du coup avec Mirage. Mais je suis content pour Shaolan surtout. C'est un mec euh, qui, qui a toujours été euh, tu vois, giga droit, euh, pas de coups dans le dos, pas de truc euh, ah, chelou. Juste... Euh, parce que bon, sur Internet, on... On en a vu des belles, on va dire, mais, euh... mais là, Genre, il m'a fait confiance. Il a toujours été là, euh... full bienveillance. Ça arrive qu'on s'envoie des messages, prendre des nouvelles, des trucs comme ça. E-jump dans certains calls. Fnatic, tu vois, j'ai des weekly calls pour dire de voir ce qui se passe. il ouais. e jump on parle un peu, c'est cool. Et franchement, Elian, c'était une... une super expérience, clairement la meilleure expérience de loin que j'ai eue en termes d'équipe, euh, que ce soit niveau coaching staff, joueur, vu que j'étais avec des gens que j'aimais bien. Et euh, je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'en stream, ça allait mieux. En vrai, vu qu'on vu qu a bâti la team autour de moi, dès le début, on savait que j'étais streamer, que du coup, j'avais mes heures à faire, machin. Donc, il euh, y avait beaucoup d'arrangements autour de ça. Ça va alors. Euh, c'est arrivé qu'on stream aussi certains scrims. Euh, on... Voilà, en gros, ils avaient pris en compte le fait que j'étais streamer. Et euh, c'est pas quelque chose que beaucoup de teams feraient et enfin encore aujourd'hui je pense que c'est quelque chose qui est genre honnêtement je pense qu'aujourd'hui c'est presque incompatible bah oui mais il dirait euh, d'abord la performance et voilà, puis ensuite ça. ton stream vas-y mais ouais c'est ça démerdes quoi mais à l'époque euh, c'était bah à l'époque c'était comme comme il n'y avait pas encore vraiment ce circuit pro euh, genre giga bien défini les ligues tout ça ouais. euh, on a pu mettre ça en place et du coup euh, bah je pouvais gérer un peu mon stream j'avais la team à côté mais c'était arrangé par rapport à moi plus ou moins et euh, on va dire que c'était le début du, du vrai grain. j'étais un, euh, un peu plus serein, un peu plus heureux au jour le jour aussi et, euh, et du coup c'était... Euh on va dire que c'était vraiment le début de, de la pente montante. Bah ouais, c'est une pente montante qui, derrière, a un peu explosé. Hein. Confinement de 2020, comme pour beaucoup de streamers, as, ouais. ça t'a aidé à exploser en termes de popularité et de viewership. Comment tu as digéré, toi, un peu cette augmentation de fréquentation sur tes contenus, tes streams, etc. Si on peut nous remettre la courbe dans le chat, là, l'exponentiel, ce n'est pas les cas Covid, hein. c'était ces viewers. Hein. En, vrai... Beau. en vrai, c'est surtout, euh, surtout grâce à Alderiat. Bon, Aldé bon, je pense que tout le monde connaît plus ou moins... Hein. Euh, en vrai euh, ça part un peu de rien mais c'est genre Aldé qui avait dit en stream qu'il voulait faire euh, de la flex okay. euh, donc c'est de là qu'est né le, le flex gang euh, en gros j'ai DM Aldé de base j'ai jamais voulu être euh, tu vois euh, me faire PL tu vois donc euh, j'ai jamais vraiment cherché à faire du contenu avec d'autres streamers c'est aussi pour ça que j'ai dit que j'étais toujours un petit peu isolé euh, je pense que je suis pas mal associé à Aldé et bon à raison hein, clairement je pense que le flex gang que ce soit pour moi, Marex, euh, ou d'autres streamers de, de notre génération. En vrai, Aldé, il nous a hard PL. Genre, faut dire genre que... Il nous a vraiment beaucoup aidé bah, En vrai, je pense qu'on il, il, il n'a on pas fait le Flex Gang dans l'optique. enfin euh, Il n'a pas créé ça en, dans l'optique de nous aider. Mais en conséquence... Mais voilà, c'est ça. En fait, genre, euh, on, streamait, euh, on streamait nos sessions de Flex. On était avec Aldé. Aldé, euh, c'est un streamer qui est beaucoup plus énergique que moi. Tu vois. Aldé, c'est un créneau de trois heures. Après, il est... je pense que c'est un streamer qui a été habitué au format Web TV. Tu vois. Mm. En Web TV, euh, tu as ton créneau à faire. Si tu veux vraiment euh, te démarquer des autres, je pense, dans la Web TV, il faut que tu te donnes les moyens de faire euh, un peu le show dans tes 3 heures. Et du coup, tu vois, Aldé en stream, je pense qu'il a gardé un peu cette optique-là de vraiment se donner à fond. Moi, je suis un peu plus, euh... ouais, un peu plus chill. Je ne parle pas forcément énormément en game. Je suis plus focus, ce genre de choses. Après, ça correspond un peu plus à ma personnalité aussi. Et, euh... Et du coup... Souvent, quand on coupait le flex gang, moi je restais en stream donc tu vois forcément, tu vois, à le de son stream, il y a. Tu pouvais un, récupérer des mecs qui étaient encore vide de League of Legends, Voilà. Et, euh, et puis bah, après, tu vois, c'est aussi un, un peu de YouTube. Il mettait les games sur YouTube, ma tête sur les miniatures, ce genre de choses. Et euh, c'est de là que, que j'ai vraiment commencé à décoller en vrai. Il m'a clairement donné euh, un, un boost euh, en ouais. termes de viewership. Carrément. Et, euh, et puis après, ouais, bah, c'était le confinement. Euh. Comme tout le long de ma carrière de streamer, on va dire ça comme ça, j'ai vraiment été régulier. Donc, je pense aussi que c'est ce qui a fait la diff. Euh, J'étais bah, tout le temps là, en vrai. Hein. Ouais, ce que qu dire. Je pense qu'à l'année, euh, sans, sans, sans exagérer, je pense qu'en termes de streamer LOL, je suis celui qui stream le plus par an. Bon, écoute, je vais te dire un truc. Tu es en train d'anticiper de, de, une, une chose que j'allais dire, mais regarde, on va y passer maintenant, d'accord ouais. Je me permets. Est-ce que tu connais ton nombre d'heures streamées sur LOL ces quatre dernières années bah, j'sais, j'sais pas. Je vrai, vais répondre à ta question. Sur les 4 dernières années, tu as streamé 9683 heures sur LOL, soit 403 jours ces 4 dernières années. Tu as littéralement passé plus d'un an, sans compter les cas, les tout que tu as pu faire ailleurs. C'est-à-dire que quasi 30% presque de ton temps de vie disponible, si on ne compte pas quand tu dors, quand tu chies, quand tu manges, <rire> ou quand tu castes ailleurs, tu l'as passé à streamer du LOL un tiers de ton temps. Sur 4 ouais. ans. Après, c'est franchement Après, aucun, aucun regret. Hein. Mais mais ouais, en vrai, je, bah je, je sais pas, c'est juste c'est juste la passion en vrai. <rire> bah oui, mais encore une fois, quand je dis ça, je t'aille pas. Ouais, au bah coin, non non, bah en je vrai. Je trouve euh... ça impressionnant. Oups, je trouve ça oh, tellement impressionnant que je fais tomber la gorge, Je trouve ça impressionnant. Bah moi, je, en vrai, je suis je, je, je suis un peu fier de mon parcours. Hein. En vrai, j'ai jamais vraiment. Tu vois, les deux premières années, ça a été dur. En vrai. Euh... Ben, c'est difficile de se faire une place, en vrai, dans le stream. Bah oui, bah oui, bah oui, Surtout sur LOL. En vrai, je suis arrivé un peu tard. Euh, je pense que... Après, j'ai quand même eu la bonne vague. Parce que, tu vois, la vague précédente, donc le genre Domingo, enfin, tu vois, la stream team, plus Eclipsia, Transformation, Solari. Euh, bon, c'est dur de se faire une place, là. Bah oui, de ouf, de ouf. Derrière, il y a Aldé qui était en Indé. Il y a Kamel qui est parti en Indé, aussi. Euh, il Sardoche. Sardoche. Bon, après, Sardoche, ça... voilà, c'est tout le temps là. Euh... Donc, ouais, c'était dur. C'était dur, mais, euh, mais j'ai pas lâché. En vrai, euh, je, je pense que de toute façon, c'est surtout pour ça que, que ça a marché aussi bien, hein, je pense. Hein. Et, et du coup, comment est-ce que toi, tu as digéré ça, cette hausse de fréquentation Ça se trouve, tu vas me dire qu'il n'y a eu aucune diff. Hein, c'est parfait, mais tu sais, genre, d'un coup, passer de 400-500 à 1005-2000 viewers, il ben, y a plus de monde dans les chats, plus de réactions, peut-être plus de relous, plus d'argent. Enfin, est-ce que tu as digéré ouais. ça tranquille ou. Tu vois je sais pas. Je pense que j'ai digéré ça assez tranquillement. Je ne pense pas que ça m'ait changé plus que ça. Alors, en vrai, de vrai, je pense qu'il y a une période et je pense que cette période-là, le début, le début du, de la pente montante, c'était... Euh, j'ai vraiment commencé tu vois, à m'intéresser aux stats et tout. Les jours où je faisais un peu moins de stats, ça impacte un peu le moral, ce genre ouais. de choses. Euh, mais globalement, ça va. En vrai, quand j'ai commencé à stream et que j'ai commencé à me rendre compte que ça allait être ce que j'allais faire et que ça, ça devenait vraiment sérieux. Euh, la seule règle que je me suis vraiment fixée à moi-même, c'était d'être euh, moi-même en stream le, le, le maximum. Quoi. Genre, vraiment pas être différent de ce que je suis au jour le jour euh, et euh, pas essayer de rentrer dans des cases. Je trouve que c'est quelque chose que beaucoup de streamers font, pas forcément à mal, tu vois. Être un peu euh, streamer family friendly, ça ça paye, tu vois, globalement, tu rentres dans beaucoup de cases, tu attires beaucoup plus de monde. Ah et surtout, tu ne te mets personne à dos. Voilà. Bon, moi, je, je pense que j'ai beaucoup de gens qui m'aiment pas. <rire> euh, je suis assez froid, je pense, en stream. Euh, et je peux paraître assez, euh, je pense, aigri. En, en vrai, j'ai de l'ego. Je, je vais pas mentir, je pense que j'ai vraiment de l'ego. Suis... Peut-être un peu hautain, un truc comme ça. ça ouais c'est un truc qui revient souvent. En vrai... Euh, je pense que c'est un, un truc qui m'empêche peut-être de décoller euh, genre énormément en termes de viewers, mais genre, euh, je ne regrette pas parce que je suis vraiment moi-même, tu vois. Je n'ai pas vraiment besoin de, de fournir d'efforts en stream pour euh, me brider ou être ouais, quelqu'un ouais, ouais, que je ne suis pas. Quoi. Et du coup, euh, en vrai, en étant, en étant vraiment comme ça, genre juste moi-même, en disant ce que je pense quasiment tout le temps, euh, sauf que sur des sujets où tu peux pas vraiment donner ton avis parce que bah, voilà c'est des streamers tu peux pas avoir euh, tu peux pas vraiment dire tout ce que tu veux mais euh, mais disons que ouais je pense en étant comme ça ça m'a permis de, de pas vraiment euh, genre mal gérer ou euh, d'avoir du mal à tanker le fait qu'il y ait plus de monde plus d'intérêt et tout ça c'était j'ai plus pris ça avec plaisir tu vois il y a plus de gens qui se sont intéressés à mon contenu ça m'a permis un peu de de tisser des liens avec des gens qui sont là sur le stream depuis, bah, depuis quasiment 5 ans. Il y en, en a, il a dit, on se fait diffamer des fois, mais on revient. Oui, en vrai, c'est vrai que je suis, je suis assez, assez taillant. Genre, je suis assez sec avec les viewers. Après, je pense aussi qu'avec le temps, c'est difficile. En vrai, sur LOL, tu vois, euh, bah, en vrai, c'est je le dis tous les jours en stream, tu as les gens qui backseat, c'est le pire truc au monde. quoi. Mmh. Genre En vrai, tu es là, tu joues à LOL, euh, Bon, je suis au TP cause. Je fais une game de Vel'Koz, je tourne la tête sur mon chat euh, entre deux trucs. Tu, ouais, tu de recules pas ça. Et le mec te dit euh, fais ci, fais ça. Pourquoi tu fais pas ça pour... bah ben, Non ta gueule. Enfin, tu, tu es une merde. Genre pour le coup, c'est littéralement ce que je dis en stream. Non ta gueule, tu es une merde. Genre le mec est Silver et il essaye de m'apprendre à jouer à l'OL. Du coup bah ben, voilà. En vrai, du coup, je, je passe pour le mec clairement genre hautain et gris, mais mais euh, après, c'est moi, tu vois. <rire> non, mais je peux entendre. Et puis après, de toute manière, j'ai envie de te dire, on n'est pas tous voués à rester les, euh, de la même manière tout le temps. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que même avec. Euh, je, je sais pas, hein, c'est à toi de me dire, mais peut-être qu'avec les, les années, tu peux t'assagir ou tu es déjà assagi. Tu peux peut-être gagner en maturité ou alors rester comme ça. On sait pas, il reste toujours comme ça, tu vois. Mais bon, alors, moi, je me prends en exemple, je me permets parce que bon, ouais, on ouais. discute. Euh, en 2019, je faisais Radio Sexe, je disais euh, des horreurs, euh, pas possible. Tu sais, je ouais. bah, trucs, je. Je m'en battais les couilles. Deux ans plus tard, j'avoue, je répéterai pas les mêmes choses. Parce que aussi, ça ne me plaît plus, parce que ça ne me représente plus, parce que j'ai ouais. un peu changé en sens, tu vois, je pense. Et ça peut aussi être ton cas. Soit tu as déjà changé, soit tu peux encore le faire. Tu bah, vois. Je pense que j'ai pas mal changé, en vrai, mais euh, je, je pense que dans le fond, je suis toujours resté plus ou moins la même personne. Après, en vrai, je ne sais pas si je me suis assagi. ça dé, En vrai, ça, ça dépend surtout de... Bah, lol, c'est vraiment genre... Euh, avoir des sessions horribles quoi. Ouais. Tu Ouf. lances ton stream, première game euh, le mec enfin euh, il y a un mec dans ta team qui run dans de la game. Bon, on va pas se mentir euh, en streamer LoL quand ça commence comme ça ton stream tu as juste envie de te te, flinguer. te ouais te faire du mal quoi genre, <rire> Donc euh, donc ce genre de session, c'est dur mais mais sinon ça va, je pense je pense que je suis un peu plus tolérant mais en vrai quand il y a vraiment une, un mec qui casse les couilles dans le chat et que je le spot, les... C'est finito. Genre, non, mais bon, euh... je, franchement, je vais être. Je te comprends. Moi, en ce moment, je joue à football manager. Ouais, okay. Je suis très toxique aussi dessus. Le truc me rend fou. Euh, ça m'est aussi déjà arrivé d'arguer avec des mecs dans le chat, voire d'en de insulter un à la volée. Mais à euh... coup pas, hein, franchement. <rire> désolé. Quand, quand je suis ça, je sais que je, je suis insupportable. Vraiment, désolé. Hein. Bah, moi, en vrai, moi, tu sais que je m'excuse jamais. Hein. Genre, vraiment, quand je le mec, je l'insulte, je le pense, mais du plus profond de mon être. Genre le, je pense sincèrement que le mec est une merde, aïe, aïe, et je ne m'excuserai pas, fin pour le coup les mecs sont trop chiants, tu vois. Non mais je comprends. C est, c est le bah, comprends, il y en a des... qui... ils veulent juste piquer, c'est vrai que moi et... je dis que je m'excuse, oui. mais je m'excuse pas auprès de tout le monde, il y en a... Euh, oui, hein, bah, euh... après, en vrai je pense que en, en sach... fin, les, les gens savent que je suis comme ça tu vois, ils savent qu'ils peuvent me... Je pense que je suis assez facilement euh... trigger, ouais trigger genre, euh... et je pense qu'il y en a qui ont joué un petit peu, mais, mais bon, je sais pas c'est moi genre en vrai... Euh... Ça, euh, je pense que ça m'aide aussi tu vois en vrai je suis sur une OS session euh, faut évacuer un coup euh, plutôt que d'évacuer dans le chat parce que bon sur lol euh, je, je joue en enfin j'ai pas le chat quoi d'activer en vrai c'est impossible de l'avoir sinon tu te fais ban mmh. euh, bah du coup pour extérioriser un coup je prends un mec dans le chat et, et euh, oui. voilà, il prend sa part <rire> et puis c'est bon tout ceci, du coup, cette hausse de fréquentation, etc., dont tu on était en train de parler, ça t'a permis de rejoindre Fnatic quelques mois plus tard. Qu'est-ce que c'est d'être ambassadeur pour une structure aussi prestigieuse Qu'est-ce que ça t'apporte J'ai vu, par exemple, que tu avais une interview à Adam, notamment, ouais. euh, même un mec de chez eux qui travaille au marketing, où je ne sais plus où. Euh, c'est quoi un peu Vas-y, explique-nous, euh, Robala c'est Fnatic. Qu'est-ce ouais. qu'il en est bah, En vrai, Fnatic, ça part d'un random mail. Euh, il lançait euh, le projet genre Fnatic Network, donc il y a un petit moment, genre je dirais deux ans, un truc comme ça. Euh... J'étais un peu surpris, parce qu'à la base, il fallait genre postuler sur le truc. On m'a reach euh, en, par mail. Enfin par mail ou par DM, je ne sais plus. Les deux, je crois. En mode, est-ce que ça t'intéresserait de, de faire partie du network Pour Fnatic. Et à ce moment-là, j'étais plus dans l'optique d'être joueur pro, tout ça. Donc euh, le fait d'être associé à une structure, je voyais ça euh, comme quelque chose de plutôt bien en vrai. Et euh, le network. Euh, bah, en fait, ça me permettait de profiter de la visibilité de Fnatic euh, tout en faisant rien de particulier pour eux à ce moment-là. Ouais. Donc le network, ça a duré un an. Euh, C'était bon, début du confinement, début du Covid et tout. J'ai Skyrocket en stats. Euh, ça a aussi été, bah, je pense, les saisons où j'étais le plus fort sur LOL, je pense. Euh, du coup, euh, le fait que les stats étaient super bonnes et que euh, j'étais... Euh, bah, comme tout le temps, giga investi, giga régulier en stream. Euh, Fnatic voyait ça d'un bon oeil. Et euh, au bout d'un an, euh, ils m'ont proposé de, de rejoindre le, ce qu'ils appellent le main roster. De en, content créateur. Ça. Voilà ça. Donc en gros, signer un contrat pro quoi, avec un salaire, etc. Et euh, j'étais... Bah, c'est incroyable. En vrai, c'est Fnatic, tu vois. Je suis joueur de LoL depuis la bêta. Ils sont champions du monde saison 1. Enfin, tu vois, ce en France, Fnatic, c'est aussi, euh, tu vois, c'est Yellow Star, Soaz, c'est des noms qui, qui parlent. Euh, et puis Fnatic même à l'international. Ouais, Expecter, Reckless, et Rayclay, compagnie, Even, Uni. Il y a tellement, il y a tellement de, de trucs et c'est euh, incroyable. Donc, bon, clairement, j'ai dit, j'ai dit oui tout de suite. Euh, C'était, euh, ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Mmh. C'est compliqué avec le Covid, tout ça, machin, parce que bon, on voulait faire un peu, tu vois, des tournages, shooting ah, et il ça comme cool, ça. C'est cool, ouais. Et euh... Pour aller à Londres et tout, je suppose, dans leur ouais. locaux ouais, J'étais déjà allé. Bah, j'étais à Berlin pour pour bah, pour voir la team. C'était avant les Worlds, etc. Enfin, c'est vraiment une expérience de fou. Enfin, en fait, me dire que en, en vrai, je pense que je réalise toujours pas vraiment, tu vois, c'est que je, je suis dedans. Mm -hmm. Je pense que genre plus tard, je me dirais putain quand même, genre c'est Fnatic C'est une structure de ouf, tu vois. c'est une référence de ouf. Et, euh, et j'ai de la chance, hein. genre, clairement j'ai de la chance, je suis un peu le, le seul créateur sur LOL, euh, du coup forcément je profite un peu de la visibilité de Fnatic sur ça, ils me permettent de faire plein d'événements, genre là j'ai pu faire un tournoi, on a pu louer les locaux OTP, donc tu vois ils m'aident sur ça. Ah, c'est grave cool Genre clairement c'est incroyable, il y a pas mal de trucs qui arriveront aussi cette année, tu vois, genre... L'année dernière, comme tu as dit, je faisais un peu des interviews, genre Balasso on a appelé ça. Ouais. Euh, cette année, il y aura encore. Euh, ça me permet d'avoir accès aux joueurs, ce genre de choses. On a pu faire les interviews à Cadence. Ah ouais, à c'était propre. Euh, bah, ouais, surtout qu'on y avait la... on est français, donc c'est simple d'échanger. Et euh, ouais, c'est vraiment cool, c'est une opportunité de ouf. Et euh, je pense que depuis que j'ai signé avec Fnatic aussi, ça m'a permis d'être moins euh, impacté par les stats. Tu vois, en vrai, le fait de, de fait d'avoir un salaire fixe qui tombe tous les mois c'est un truc qui te, qui te rassure de ouf ça te donne un confort donc moi euh, ouais, en, en vrai les subs ça reste les subs en vrai c'est un truc euh, c'est un truc qui est assez stable parce que souvent les gens qui subent c'est des gens qui veulent te soutenir et qui, qui restent plusieurs mois tu vois ouais, mais ça peut venir et ça peut partir mais voilà c'est ça mais il surtout avec la notion de sub gift tu peux passer du simple au double quoi sur un mois c'est un peu random bah, ouais c'est un peu random du coup bah il y a des mois où tu vas tu vas faire un je sais pas, un hein, 4000 sub et le mois d'après, es à 2000, c'est compliqué des fois pour le mental, tu vois, tu te dis qu'est-ce que j'ai mal fait, ce genre de choses. Ouais, pourquoi est-ce que ça sub moins là Est-ce que j'ai changé quelque chose dur, en machin, vrai, euh, je pense ouais, que... Non, mais je te comprends total. C'est un truc, euh, je pense que des gens qui sont extérieurs au stream et qui, sont, qui regardent des streams un peu de temps en temps, ils n'ont pas vraiment conscience de ça, tu vois. C'est toujours facile de se dire, t'es derrière ta chaise, tu streams chez toi, euh, c'est simple de stream, tu vois. En vrai, il y a quand même une sacrée euh, charge mentale à tanquer. Ah, bien sûr. Et euh... Moi, je pense vraiment, je me permets de te couper, je ouais. pense vraiment qu'il y a des streamers, pour certains, genre, ils sont en train de stream, ça fait deux heures, il n'y a eu que trois subs, ils sont pas... Genre, au bout de oui, deux, mais, genre, non, mais, deux heures, ils ne sont pas bien. Je... Clairement. C de toute façon, c'est... Mais franchement, du coup, Fnatic, ça m'a permis vraiment de, de relativiser sur ça. Le fait d'avoir un fixe, c'est un, un peu un achievement que, pas, en vrai, pas beaucoup de streamers sur la plateforme ont. Genre, clairement, c'est dur de trouver... Euh, euh, sa place et d'avoir euh, un sponsor qui va te rémunérer un fixe tous les mois. Quoi. Donc, euh, donc, ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh, c'est aussi pour ça que, du coup, cette année, j'ai euh, fait beaucoup d'autres choses que de LoL. J'ai fait euh, du Sea of enfin j'ai fait plein d'autres jeux. Euh, bon, j'ai perdu un peu de niveau sur LoL, du coup. Ça m'a un peu impacté <rire> mentalement, mais, euh, mais euh, c'était clairement ma meilleure année en termes de stream. Quoi. Je vois. C'est top, ça fait plaisir à en entendre. J'aime bien, de euh, la manière dont tu as parlé Fnatic, ça se voit que tu as un grand respect pour eux et tout. C'est lourd. Ouais, bah, c'est. En vrai, c'est difficile de, de mettre des mots sur ça dans le sens où c'est vraiment genre, euh, incroyable. Tu vois, C'est une structure prestigieuse euh, qui réussit euh, en Europe et à l'Inter. Et euh, bah, je ne sais pas, tu vois. en gros, ils mettent en avant euh, le simple fait de me dire qu'ils retweetent mes tweets ou j'interagis avec Fnatic sur Twitter, euh, c'est ah, n'importe quoi. Tu vois. Même maintenant, je suis toujours en mode, c'est n'importe quoi. Mais, Énervé. Mais ouais. Énervé, énervé. Je me permets avant qu'on qu enchaîne gentiment. Il euh, y a quelqu'un qui avait posé dans le chat euh, la question. Est-ce que euh, c'est en direct ou Alors est-ce que c'est une première diffusion Donc euh, comme vous savez, encore au livre Des fois c'est en direct, des fois c'est une première diffusion. C'est-à-dire que comme un épisode de Koh Lanta, on le tourne ouais. dans la journée et c'est diffusé pour la première fois à 18h en live. Donc c'est pas une rediff parce que ça n'a jamais été diffusé en général. Si vous voulez un petit indice qui vous permet de répondre à la question, parce que là on est en live. J'ai la tablette quand je suis en live. Et quand j'ai pas la tablette, c'est que je ne suis pas en live. Voilà. La petite euh, <rire> astuce et tout, parce qu'à chaque fois que des fois, tu sais, c'est diffusé pour la ouais. première fois, vraiment, le chat pendant deux heures, des fois, c'est... Euh on oh, c'est live, on oh, c'est pas live, on oh, c'est live, on oh, ouais. c'est rediff, on oh, c'est pas une rediff. Non, c'est pas une rediff, les frères. Dans tous les cas, ce que vous prenez quand vous prenez le temps de venir à mardi 18h pour un accord libre, c'est toujours la, du, de l'exclu qui n'a ouais. jamais été diffusé. Donc euh, là, pour le coup, on est live et ça fait plaisir Si vous avez des interactions intéressantes dans le chat. Je peux les, je peux, les, je peux les prendre et on peut les ajouter sans aucun problème. D'ailleurs, as parlé d'OTP. Raconte-nous comment tu as commencé à cast un petit peu là-bas. Comment est arrivée l'opportunité et Comment ça évolue un petit peu de l'intérieur Parce que du coup, t'as vécu ouais. le boom de la LFL, la hype de ces genre de choses et tout. C'est top, tu vois. En vrai, euh, ça a commencé chez euh, OGaming avant que ça devienne OTP. Donc en vrai, euh, j'ai toujours été. Un... Je suis un peu rentré sur euh, les fins. Ouais, de les, ouf ouais, Mais là, pour le coup, dans un meilleur timing que ouais. là. Oui, clairement, <rire> meilleur timing. Mais, euh, mais ouais, en vrai, euh, ça a commencé chez OGaming. Je pense que. Bah, en vrai, euh, je commençais à être huge. Ouais. Euh, C'est pas rare euh, que ce soit OTP et OGaming avant. Tu vois, ils invitent des influenceurs pour faire des des desks. Euh, on est joueur euh, haut niveau sur LoL. Euh, ça fait sens de nous inviter bah sur oui, un desk pour rebondir sur des points. Total. C'est comme si tu t'invitais Willou pour parler football. tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. logique. Du coup, euh, du coup bah, ça a commencé comme ça. Une proposition un peu aléatoire. Ça, s'était vraiment bien passé la première fois. Donc, ça devait être... Euh, bah, je ne même pas dire. En vrai, je pense que ça devait être peut-être 2019. Ouais. 2019 ou début 2020. Enfin, je ne sais plus exactement. D'accord. Et euh, je crois que bah, du coup, quand la LFL a commencé 2020, on m'a proposé euh, un peu plus de castes. Euh, ça commençait à se structurer tout ça. Donc, euh, tu vois, euh, je pense qu'au euh, gaming, euh, avant que ça devienne OTP, euh, tu as la LFL, tu as la LCK, euh, ils avaient quoi d'autre LEC, LEC LCS aussi, donc NA, si je dis pas de bêtises. En, en, donc, en vrai, ils sont. Bon, tu vois, Chips, Noah, le groupe euh, originel, on va mmh. dire. Euh, bon, ça fait quand même beaucoup de créneaux de casse, quoi, donc il faut un peu déléguer. Donc, j'ai commencé à casse comme ça. Euh, c'est un truc qui me plaît, qui n'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de vraiment focus. Ouais. Je pense que ce n'est pas forcément trop moi, le métier de caster, on va dire. Parce que c'est vraiment, tu vas faire un peu le showman. Quoi. Genre clairement, euh, le play-by-play -play en cast, c'est quelque chose qui ne me correspond pas du tout. Quand je caste, souvent je caste avec quelqu'un qui est capable de play-by-play, -play parce que je me positionne plus comme quelqu'un euh, de... Moi, je suis plus posé, tu vois mmh. de... Plus de recul, euh, assez euh, euh, analyste, on va dire. J'allais ouais. dire, dire de l'analyse de fond. Pendant qu'il y en a qui va décrire tout le ouais. truc très très vite. Des fois quand il y a des teamfights, des choses comme ça. C'est ça, ouais. Et, euh, et c'est pour ça que du coup, bah, ça me plaît. Euh, je, suis, je suis, tu vois, je suis ravi de faire partie de l'aventure tout ça. Mais je sais que je suis pas un caster euh, extraordinaire, tu vois. Mais euh, franchement, l'expérience est cool, surtout de, le, de vivre, tu vois, l'expérience OTP. Que plus que au gaming, en vrai, euh, l'expérience OTP avec le, la LFL, c'est une scène. En vrai, la, la scène française, c'est quelque chose que j'aime bien suivre. De ouf. Genre, euh, c'est super intéressant. Donc là, bon, est-ce qu'on peut vraiment encore parler de scène française Je sais pas. En vrai, la LFL cette année, c'est pas trop, trop français. Mais, mais c'est incroyable. Tu vois. En vrai, il y a un niveau de ouf c'est super bien pour, pour tout, tu vois. Genre en vrai, si la Ligue française est giga compétitive, c'est super bien pour tout le monde, quoi, clairement. Donc, euh, vivre ça de l'intérieur, en, en tant que caster, c'est cool. Ça permet de t'investir dans le projet, de t'investir sur, euh, sur la LFL, etc. Et de, de toute façon, bah, OTP fait un job de, de malade. Hein. Genre, clairement, que ce soit euh, les casters, euh, Chips, Noix, Treton, Twix, Marex, euh, tout le monde fait un taf de ouf, ouais. en régie, carnage, enfin... Il... Ils taffent tous du Giga bien, c'est pour ça que ça marche très très bien aussi. Hein. Bah oui. Et euh, je pense que la combinaison euh, OTP euh, carmine qui est aussi une belle histoire à côté, qui s'imbrique bien ensemble, euh, fait que bah en vrai, euh, c'est aussi pour ça que genre League of Legends c'est aussi huge que ça cette année, tu vois. D'accord. Genre même l'année, je dirais que fin d'année dernière avec euh, avec euh, carmine, les débuts en, en Div 2. Euh, je pense avec les débuts en div 2, ça, ça a beaucoup aidé aussi. Mais, euh, mais ouais, clairement, genre, que ce soit OTP, Carmine et tout ce qui se passe de, de bien sur la scène française, c'est euh, une plus-value de ouf en tant que streamer euh, lol. Il euh, y a beaucoup de, beaucoup de gens qui étaient euh, extérieurs à League of Legends, qui euh, tu vois, par curiosité, ça fait des stats, etc., qui s'intéressent. Ils viennent jeter un coup d'œil et du coup, bah, on va dire que quand les lives se coupent, Forcément, ben, je suis à 6-8 heures de stream par jour, tu vois, ça, ça se répercute sur mon stream quoi. Bah oui, bah oui total. total. D'ailleurs, moi je, je me posais la question, t'as vu en 2015-2017, en as un petit peu parlé, tu l'avais évoqué un peu plus tôt, il y avait majoritairement beaucoup, beaucoup de streamers League of Legends, les Domingos, Sardoche, Douag, Skyart, Aldé, j'en passe. Maintenant, la plupart, ils se sont soit diversifiés, euh, soit ils ont ils sont passés totalement à autre chose ouais. et ils ont un peu laissé le créneau ce qui permet à d'autres personnes bah notamment comme par exemple toi ou des crocodiles ou des trucs comme ça ouais. euh, de, de, de vous imposer qu'est-ce que t'en penses de l'évolution du côté streamer lol solo queue tu vois ceux qui font vraiment que ça je pense que c'est très dur d'être un streamer durable sur lol en solo queue mmh. en vrai pour ta santé mentale c'est très dur euh, je pense que j'ai un peu je pense que j'ai la bonne formule parce que euh, j'ai pas ce côté euh, giga dynamique en stream comme Aldé, et j'ai habitué ma commu à ça très tôt, tu vois, j'ai toujours été euh, bah, moi-même, donc je suis pas, pas quelqu'un de très expressif, euh, je peux, peux limite paraître dépressif des fois en stream. <rire> ouais, euh, mais tu ne vas pas eu hurler, euh, euh, faire des envolées. Ouais. Euh. Mais tu vois, même si je vais faire un place de ouf, je suis pas trop le genre de mec à genre me lever de ma chaise ou à gueuler un coup, mmh. je suis assez calme, toujours focus, euh, euh, même dans mon gameplay sur LOL, je suis assez, euh, tu vois... Euh, assez calme je bouge pas trop j'aime bien prendre du recul sur les choses euh, voir ce qui se passe et euh, du coup cette recette là je trouve que c'est ce qui me permet d'être durable et euh, en vrai je pense que les personnes se diversifient parce que c'est impossible genre, en vrai tu peux tu peux pas être heureux en tant que streamer lol sur la <rire> durée en faisant que de la solo c'est impossible en vrai, il y, y a quelques rares cas, tu vois, genre des, euh, je sais pas, des Tyler One par exemple ou des. Euh... Après, Tyler 1 c'est encore différent. Je pense que c'est vraiment un cas à part, mais genre il y a un streamer allemand, par exemple, genre No Way for You. Je trouve c'est c'est une scène, tu vois. Genre il est chale tout le temps. Euh, le mec stream euh, peut-être un peu moins que moi quand même, mais euh, genre il se fait quand même des gros streams solo queue tout le temps. Euh, je sais pas vraiment comment il comment il gère le truc, mais euh, mais il euh, y a quelques rares cas. Mais du coup, je trouve que c'est compréhensible que les gens se diversifient, parce que c'est dur. Mais, euh... Mais ouais, après, il faut, faut réussir à prendre sur soi. En vrai, je pense que les deux, trois premières années de stream, j'arrivais à, à vraiment genre, bien tanker le truc. Genre Là, dernièrement, c'est plus dur. En vrai, euh, maintenant que j'ai cette sécurité avec Fnatic aussi, c'est aussi, euh, aussi quelque chose qui... Enfin, ça, c'est un peu une volonté tu vois, de faire d'autres choses... Euh... Euh, moi, j'ai connu que l'ol. En vrai, en termes de jeux vidéo, bon, comme tout le monde, j'ai un peu fait de dofus, un peu de WoW, un peu de ce genre ouais, de choses. Ouais, des classiques quoi. Ouais. Mais, euh, tu j'ai pas, j'ai pas joué à la, j'ai pas trop joué sur des jeux consoles. J'ai pas de, de Call of, de FIFA, de ce genre de choses. Ou de, chose. de pas... Nintendo Switch. Ouais, ou... voilà, c'est pas trop, pas trop un truc que, que j'ai beaucoup fait. Et, euh, bah, en vrai, c'est, c'est un peu avec plaisir que j'arrive à, tu vois, diversifier, faire d'autres trucs. Je prends beaucoup de plaisir sur d'autres jeux. Mais. Euh... J'ai vu, t'as fait du Sea of Thieves, un peu de Fall Guys, des ouais. trucs comme ça. Ouais, en vrai, je, je, bah, quand un jeu me tente, je me prive plus trop. Mais, euh, mais bon, j'ai un peu, on va dire, cette relation toxique, tu vois. Genre, en vrai, avec LOL, c'est vraiment genre une relation de couple toxique. Euh, genre, c'est... J'ai toujours envie de revenir à ça, quoi. En vrai, ça restera toujours ma passion, je pense. Mais en fait, c'est très dur de... J'ai du mal à être 100% heureux. Si je suis pas euh, un, un niveau que j'estime comme bon sur LOL, tu vois. Okay. Et un niveau que j'estime comme bon sur LOL, c'est tchal, tu vois. Et ça demande du temps de jeu. Ouais, t'es obligé. En fait, je considère que j'ai un peu allé de ma vie sur, sur LOL et que j'ai fait en sorte que ça marche et que j'ai tout donné pour ça. Donc, en vrai, je sais pas, je me dis que je que me dois un peu d'être au max, tu vois. Genre, ne serait-ce que pour mon contenu, pour ce que je peux proposer et tout. J'aspire enfin, à être euh, à mon maximum et mon maximum, je sais que je suis capable d'être châle. Et du coup, euh, c'est dur parce que bah, même en essayant de me diversifier, j'ai toujours ces petites périodes où je me dis « putain, je suis, je suis master ». Genre là, cette saison, euh, j'ai eu des périodes un peu compliquées. C'était clairement ma meilleure année de stream, ouais. genre, by far, mais il y a eu des périodes où bah, je suis master sur lol. Ce qui est très bien, hein, en vrai, c'est le top 0,1%, peut-être même 0,01. Mmh. Mais euh... Pas suffisant. Ouais. J'ai du mal à être 100% plus tu vois. Tu sais, ça, ça t'en a parlé avec des gars qui sont passés par ton état avant, et qui sont peut-être peut même un Sardoche, peut-être un, sais rien, un PA à son temps, euh, euh, des, bah, des, un Aldé même. Ouais, avec Aldé, bah, Aldé, pour toute façon. Je... Un chape, un je Wax, que, tu vois. Je pense que Aldé, je euh, pense que je suis, je suis cinglé, en vrai. <rire> avec ça, genre en vrai pour en avoir parlé souvent avec lui il sait pas, il sait pas vraiment comment je fais genre en vrai, il pense que je suis mort à l'intérieur pour dire ces termes, il pense que je suis mort tu vois. mais euh, en vrai je sais pas je pense que c'est en fait, vraiment genre mon parcours qui fait que j'ai vraiment connu que LOL donc j'ai euh, cette capacité à tanker beaucoup de LOL parce que euh, j'ai un peu flip ma vie avec ça, tu vois. genre en vrai LOL même dans, enfin, même dans 10 ans, si le jeu n'est pas mort, ça restera toujours, euh, je pense, euh, euh, peut-être pas le jeu principal, mais ça restera toujours une naissance du stream, ou enfin, de mon stream en tout cas. Euh, dans le sens où... Euh, je ne je sais, si, sais pas quand est-ce que je vais réussir à vraiment me détacher à 100%. Je pense que j'y arriverai... Mais c'est un objectif à terme de faire autre chose, peut-être du judge chatting, peut-être des émissions, peut-être euh, tenter des shows, peut-être tenter d'autres jeux des... bah, En vrai, oui, tu vois, j'ai envie de me diversifier. Mais euh, j'ai pas envie de complètement lâcher LOL, tu vois. En tout cas, pour l'instant. Ouais, en tout cas, pour l'instant. Peut-être ouais. peut que dans quelques années, je vais réussir à me dire que c'est fini et qu'il faut un peu passer à autre chose, mais... Ça trouve, dans 2-3 ans, tu vas passer dans un corps libre et t'auras lâché LOL. Hein peut-être, hein, peut-être. <rire> en vrai, j'ai du mal à voir, euh, un... voir l'avenir sans LOL, tu vois. Oh ouais. Genre là, maintenant, aujourd'hui, même si euh, je suis conscient du fait que c'est giga toxique comme relation. Genre clairement, tu vois, le fait d'avoir de... ces attentes-là... Euh d'être genre vraiment excellent un peu euh, un peu compliqué en tant que streamer genre clairement euh, surtout que la, comme j'ai dit la solo queue c'est ouais, c'est ouais, un jeu compétitif euh, multijoueur quoi n'as pas toutes les clés en main non. tu dépends des autres c'est dur donc euh, c'est compliqué mais c'est comme ça quoi genre je suis clairement je suis addict quoi genre complètement addict à lol et j'ai ce besoin d'être... Euh... D'être bon au jeu ouais. et de te sentir bon, bon dessus. Yep. Mais tu as, as évoqué un point assez intéressant, parce que je me baladais sur Reddit League of Legends ces derniers jours, j'y vais un peu souvent. Et, euh, et sur Reddit League of Legends, j'ai vu que des gens se demandaient s'ils pouvaient, par exemple, être, euh, entre guillemets, bien sûr, éternel Comme par exemple, les échecs leçons euh, ou euh, d'autres pratiques comme ça. Avec 157 champions, des, des méta à l'appel, du marketing et de la hype, le jeu est ultra actif et évolutif depuis maintenant bientôt 13 ans. C'est quoi ton avis sur la question à l'approche de cette nouvelle saison Je pense que... Je pense que le jeu peut être durable. Euh, éternel, je ne sais pas. Après, éternelle façon de par parler. Je sais que oui. 200 ans, il ne sera sûrement plus là, mais... Oui, voilà, c'est ça. Bah, en fait, avec les progrès technologiques, il y a forcément un moment où il y a un truc qui va prendre lutte, bah oui. Ça. Mais je pense que... Je pense qu'il y en a encore pour un moment, parce que... Bon, clairement, Riot Games, je pense que... On va pas se mentir, ils font de la merde sur plein de trucs. Ouais. Mais c'est les meilleurs sur l'e-sport, je trouve. Genre, clairement, ce qu'ils font sur LOL en termes d'e-sport, c'est insane. Et je pense que c'est ce qui fait que le jeu est autant, autant populaire. Je pense que, tu vois, euh, par exemple, en France, le jeu est huge euh, via la LFL, quoi. Genre, depuis qu'il y a LFL Div 2, euh, bah, tu vois, il y a juste à voir K-Corp. Ouais. Bah, k ça, en France, en termes de de nouveaux joueurs, euh, viewership sur le jeu, etc. C'est un truc de, de malade. Et ça a donné l'envie à plein d'autres. Là, il y a les JL qui sont en div 2. Ouais. Et à terme, euh, tu vois, les JL, je ne pense pas qu'ils veulent rester en div 2. Non. Genre clairement, ça veut promote en LFL. Euh, on voit aussi, tu vois, euh, bah là, en plus, il y a le KCX qui arrive, le eBay piqué. Il y a ce genre de choses. Euh, et je pense que c'est ça qui va faire que le jeu va durer longtemps. La, la scène compétitive. Et euh, je pense que Riot en ont conscience, mais je pense qu'ils aiment trop l'argent, en fait. <rire> Après, comme tout le monde, hein, on ne va pas se mentir. Mais ils aiment trop l'argent. Et le truc, c'est que sur LOL, 90% des gens sont en dessous de gold, tu vois. Et du coup, bah, ils font des changements pour satisfaire Jean-Édouard, 15 ans, qui joue... Les champions, euh, bah les champions cringe en Gold quoi. Donc euh, <rire> les quoi quoi. C'est trop chiant, mais mais bon. sérieux de Games quoi. En après, vrai, obligé de, de oui, moduler pour le plus grand ils sont nombre. Obligés, mais il y a enfin, en vrai ils font tellement, de... enfin c'est honteux. Genre il y a tellement de trucs honteux. Mais avant après, il... le jeu est le jeu est bien, tu vois. En vrai, franchement, je pense que le jeu est dans un état plutôt correct. Il euh, y a des trucs que je ferais pas comme eux le font. Ouais. Forcément. Alors, euh, je t'avoue que je joue Vel'Koz quand je joue contre des champions qui sont sortis récemment, euh, je fais un peu la gueule. Mais, euh, mais bon, en vrai, euh, je pense que s'ils si sont euh, toujours aussi euh, actifs, tu vois, euh, sur LOL, c'est un patch tous les 15 jours. Euh, ils font des sorties de champions, il euh, y a le côté compétitif. Et je pense que s'il y a un truc qu'on ne peut pas reprocher à Riot, c'est vraiment... Euh, le genre le contenu qui est produit ouais. toi, genre skin genre l'arcane arcane c'est un banger en vrai euh, c'est pas ma série préférée je trouve que c'est mon avis sur le truc c'est que c'est pas forcément le style que je préfère en termes de dessins animés ce genre de choses mais enfin euh, clairement le, la série est vraiment bien mmh. et je pense que ça redonne tu vois un coup ils ont annoncé une saison 2 as les world etc en espérant que la situation covid se stabilise au bout d'un moment euh, quand il va y avoir la reprise des events, IRL, ce genre de choses, ça euh, va remettre un, un coup dans la machine. Donc je pense que le jeu est, est durable et euh, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai du mal à me voir sans lol, tu vois. Ouais. Parce que je sais que bah, le jeu... Lui-même va durer. Voilà, ouais. tu vois. Et bah, je suis bon sur lol, euh, j'ai des attentes, donc voilà quoi. En parlant de ça, tu te fixes quoi du coup comme objectif pour cette dernière saison, enfin euh, pour cette prochaine du coup qui arrive dans quelques jours bah en vrai, euh, là... j'essaie je Bah ouais, comme d'hab. De toute façon, je, je sais pas vraiment d'autres objectifs. Le seul objectif que j'ai chaque saison, c'est ça, c'est au moins d'être châle. La saison dernière, je n'ai pas réussi. Euh, à 5 LP, je crois. Début de saison. Je, bah, comme, tout, comme tous les débuts de saison, hein, streamer lol, tu rush, quoi. Tu es obligé de rush pour essayer de, de monter. Je n'ai pas réussi à get le châle. Mais euh, là, cette saison, en, en vrai, mon objectif, cette saison, c'est vraiment de réussir à être châle, genre au début. Et euh, Essayer au, le plus possible de me détacher, genre en fait de réussir à me satisfaire de j'ai été châle, c'est bon, le, le, le, ouais. le taff est fait. Quoi. Ok, et, et réussir à être un peu moins euh, dépendant de mon élo au jour le jour pour euh, ma santé mentale et, et mon ouais, être heureux. Quoi. Pour à la limite, si tu as été châle à un moment, euh, si ça va peut-être un peu moins bien ou quoi, bas bah, bah, les couilles quoi. Ouais, voilà, c'est ça, réussir à réussir à me détacher un peu de ce euh, il faut être tchal pour être euh, pour être heureux quoi. J'ai vu que tu avais du coup, annoncé un peu une nouvelle équipe, euh, c'est dans ouais. temps, euh, avec Chap, je crois, et qu'on sort. Ouais. Quel est le projet, quelle est son ambition chez Cal Open Tour cette année euh, C'est quoi un peu le, le bail En gros, euh, du coup, bon, ça fait, comme l'a dit Chap, euh, je ne spoil rien, c'est euh, assez... La décision de quitter solari elle est en discussion depuis un petit moment. Euh, c'est un truc avec... J'en ai parlé avec lui, on en a parlé à Aldé, tout ça, tu vois, il en ouais. parle un peu à tout le monde. Ouais. Je pense qu'il prenait un peu les avis, il avait besoin un peu aussi de se rassurer. Euh, je pense que euh, une team open tour, c'est un truc qu'on qu aurait voulu faire depuis un petit moment. Euh, je pense euh, dans l'idéal de tout le monde, on l'aurait fait avec Aldé, que ce soit les viewers ou nous. Euh, après, le truc c'est que Aldé, c'est euh, bah, Aldé quoi. Genre, euh, <rire> oh, et, je il ouais, n'y a pas vraiment d'autres terme c'est Aldé. Mais je vois, je, je le connais bien Aldé. Euh, je... je pense que c'est pas trop trop son truc. Je pense, a... je pense aussi que l'expérience, tu vois, Moi, euh, ouais, ouais, je crois que le nom c'était Team Eclipse. Ah ouais, c'est ça, cas. Team EC, ouais. Euh, Team EC, je pense qu'il a, a eu sa dose. Euh, du, coup, bah, donc, du coup, on fait avec, euh, avec Gob. Gob qui est là depuis... Euh, <rire> comme Aldé, je pense, depuis le tout ah, début. Bah, c'est les meubles, hein. même, un, même un peu avant, je pense. Gob, c'est les meubles. Mais, euh, mais ouais, du coup, bah, Gob, euh, Chap, Traiton, euh, un petit genou en, en jungle. Euh, pareil, on voulait faire avec Marex, mais pas Marex, un peu, un peu pareil que Aldé en vrai. C'est euh, marex euh, est un peu en mode euh, euh, j'ai fait des trucs en team on a fait des il a pas envie de se remettre dans ouais, euh, ça me suffit il ouais. a pas envie de se remettre dans le truc et je comprends en vrai hein. euh, les gens ils vont avoir des attentes par rapport à notre team bah Et oui. en vrai nous aussi on a des attentes je pense qu'on veut l'objectif c'est clairement de si possible tout gagner quoi toutes les étapes on a euh... enfin je pense qu'on est... sais pas si on est favori je pense que je suis le moins bon joueur de l'équipe déjà euh, clairement, genre, enfin, Tréton est... Bah, est trop fort. En ah ouais. vrai, Tréton est vraiment chaud en ce moment bah, En vrai, Treton, si s'il voulait, je pense qu'il pourrait jouer en LFL. En ouais, LFL, carrément Ouais. En vrai, et tu vois, il est top 50 Tchal toute la saison. Ouais. Euh... Donc, top 50 d'Europe hein, pour ceux qui ont un peu de mal. Euh... En solo queue, c'est peut-être genre le top 3 support, mmh. genre euh, toute la saison. Il est, il est giga fort. Euh. Donc je pense qu'avoir avoir traitant dans l'équipe, on n'est on est, on peut-être pas le, le favori favori, genre incontestable. Mais, mais ça vous ajoute un, voilà, un poids, quoi. Et Chapp en ADC, bon, c'est un role swap, mais il est pareil, tu vois, il est Tchal en ADC, très très fort. Gob est passé Tchal cette saison. Et le Jungle, il est, je ne sais pas quel âge, je crois qu'il a 19 de mémoire, c'est mmh. Joins. Il a bien le connaître, hein il va jouer avec. Hein bah, en, en fait, le truc ça s'est fait un peu à dernière minute, <rire> ouais, je vois. mais euh, je ne le connais pas très bien, je sais juste qu'il est trop fort. Il est à 1000 LP, enfin c'est pareil, genre, vraiment, vraiment solide. Et euh, bah, moi, je suis là, au TP Velkoz on est là, on, on, on comble les trous. Quoi. Il y en a dans le chat, il a dit 1000 LP joins. Ouais, ouais il est vraiment chaud. C'est cool que tu me dises ça, parce que regarde, moi, moi aussi, je joue à LoL et tout, mais ça, on s'en fout. Justement, pouvoir euh, comprendre ces différentes nuances de chat de ci, de ça. Ouais. Par exemple, est ce que tu viens de me dire sur Treton, bah perso, je ne me rendais pas compte. Oh, Tréton est vraiment fort. En vrai, euh, je pense que Tréton, s'il n'avait pas arrêté sa carrière de joueur pour euh, Cast, euh, je pense vraiment qu'il pouvait le C Je pense. Euh, en vrai euh, il, je, je pense que au moment où il arrête sa carrière il est un peu moins fort que targamas mmh. mais je pense que s'il avait continué dans le format lfl actuel avec tu vois la hype que ça prend ça l'aurait à se développer ouais. voilà je pense clairement qu'il avait il moins bah, même là actuellement genre là en vrai cette année je crois que enfin il en avait parlé en stream donc c'est pareil je ne spoile rien et parce que j'en avais parlé avec lui euh, il savait pas, tu vois. Est-ce qu'il retentait d'être joueur ou est-ce qu'il gardait le cast Mais euh, bah, il a décidé de garder le cast. C'est pas forcément une mauvaise décision, mais je pense que s'il avait décidé d'être joueur cette année, qu'il avait réussi à trouver une place en LFL. Honnêtement, euh, sous réserve qu'il fait une bonne saison, euh, il peut promote L LEC. Hein. En vrai, il est, il est giga connu par tout le monde en solo queue. Tu vois, genre, en vrai, c'est pas rare que des mecs style bon, self-made ou des trucs comme ça, des joueurs pro LEC depuis quelques années, ouais, ouais, ouais. lâchent en stream que Treton est le meilleur support solo queue ou des trucs comme ça. Tu vois. genre Il a une, il a une, une alerte de sub, c'est self-made qui dit que c'est le meilleur support en solo queue. Tu vois donc euh, clairement Treton est vraiment vraiment fort genre, en vrai entre moi et Treton genre à mon pic euh, Treton est genre dix fois plus fort que moi déjà très intéressant parce que, déjà je suis OTP et puis euh, genre il a enfin son, son pic LP est 500 voire peut-être même 600 LP plus que moi quoi c'est propre hein. En parlant de ça, tu penses quoi du coup de la scène LOL et FR compétitive hein, en ce moment avec la LFL, la, la DIV 2 maintenant qu'il y a, etc. Genre, ou alors l'open tour auquel vous avez participé. Quelle est ta, ta vue, parce que notamment j'ai le sentiment que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de français, toi ça te pique un peu quand même bah, Je pense qu'il qu y a beaucoup de talents français qui mériteraient euh, un peu plus. Mmh. Euh, tu vois des, des mecs comme, euh, bah, ça va peut-être pas parler à grand monde, mais des, genre en top lane il y, y a Gaëtan... Euh, en jungle, des, des mecs comme Cheo enfin tu vois des jeunes, après bon des VTO, des Jésus ça c'est des mecs qui ont promu en LEC, ils étaient en LFL sur le bon timing, et tu vois genre il y a des mecs euh, FR euh, 18, 19, euh, peut-être 20 ans, qui ont euh, largement les capacités pour être euh, bah, pour être potentiellement en LEC dans 1-2 ans mais euh, la LFL a pris cette dimension euh, de euh, un peu euh, la Antichambre dire... de la LEC. Ouais, c'est ça. La Ligue régionale euh, genre numéro 1. quoi. Donc globalement, euh, bah, les équipes qui, enfin les structures qui combattent en LFL veulent se mettre euh, toutes les cartes possibles en main. Et euh, du coup, tu prends des joueurs qui ont de l'XP, tu vois. Tu vas pas prendre un, enfin tu peux, tu peux bet sur un rookie, mais tu peux pas bet sur plusieurs rookies. Tu prends des mecs qui ont un peu de bagage ou des mecs qui ont fait leur preuve quoi. Ou alors un mix, au risque de perdre son ça. spot comme certains l'ont ouais. fait euh, cette année. Mais du coup, c'est compliqué. et Je pense que, tu vois, par exemple, Gaëtan, euh, il jouait en Div 2 saison dernière. Euh, il est 1000 LP. Euh, c'est un mec prometteur, tu vois. Il fait quelques streams de temps en temps pour ceux qui veulent check aussi, je pense. Euh, c'est toujours bien de promouvoir les, les FR. En vrai, je trouve c'est un peu triste qu'il soit euh, obligé d'aller jouer en... Bah, après, il, ça va, tu vois, il joue en Ligue Espagnole. Ça va et euh, je pense. Euh, La deuxième Deuxième, troisième, parce que l'Allemagne, c'est fort aussi. Okay. Mais euh, on va dire deuxième avec l'Allemagne. Mais c'est un peu triste, tu vois. Je pense que c'est des mecs qui... qui pourraient faire leur preuve en LFL et ça serait cool de les avoir. Après, je ne suis pas mécontent que le niveau en LFL soit élevé, tu vois. Clairement, avoir des mecs comme Rekles, comme. Euh... Après, Rekles, c'est un peu une situation à part, mais. Attends, mec, franchement, il y a Cody mais <rire> bah <j> <rire> bah En vrai, c'est n'importe quoi, mais je pense... pense que c'est bien, tu vois. C'est bien parce que. Ça va, être, ça, ça va faire une saison de LFL, genre giga compétitive, super intéressante à regarder. Je pense que en termes de viewers sur OTP et sur euh, pour, la, pour, pour la France, ça va être incroyable parce que sur LOL. Vraiment, les stats vont être folles et, euh, et c'est cool pour l'écosystème League of Legends français. Mais j'ai toujours un peu ce, euh, ce picotement de me dire qu'il euh, y a des, tu vois, il y a des petites pépites FR qui mériteraient d'avoir des spots. Euh, et qui ne euh, bah, peuvent pas vraiment l'avoir parce qu'on ne peut pas vraiment leur laisser leur chance. Quoi, parce ouais. qu'il y a un peu euh, cette volonté de réussir. Tu vois, en LFL, euh, tu as envie de garder ta place. Alors clairement, quand tu es une structure actuellement, tu n'as pas envie de finir dans le bottom 2 et de redescendre en div 2. Quoi. Donc, euh, ben... C'est chiant, mais euh, on va dire qu'il y, y a du pour, il y a du contre, il y a du bon, il y a du mauvais. Quoi. Après, moi, vu comment, je me permets, mais vu comment tu sais, les, les LFL et sport euh, prennent de plus en plus de choses au sport euh, traditionnel, ouais. euh, ça ne m'étonnerait pas qu'à terme... Euh, il y aurait de plus en plus pas, de centres de formation, d'équipes avec deux équipes, ouais. euh, des promotions, des, fêtes, des équipes qui vont former leurs propres talents dès le plus jeune âge pour leur donner du temps de jeu au fur et à mesure de la saison. Tu vois. Ouais. Euh, ça ne m'étonnerait même pas. Franchement, je sais que c'est un truc, j'en avais parlé avec Chips, et lui, il était d'accord sur certains et pas sur tout. Mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'étonnerait pas, et que peut-être à terme, bah, du coup comme tu le dis, certains de ces talents, parce que pas tous, tu ne pourras jamais euh, promouvoir 100% des gens qui méritent, oui. mais peut-être qu'à terme, ça réduira un peu ce côté... Euh, oui, bah en vrai, c'est oui. une possibilité. Je pense que déjà, le système... Je pense qu'un un mauvais choix qui a été fait par Riot... Je parlais tout à l'heure des choix, tu vois. Des fois, il y a des choix pas ouf. Je pense que, tu vois, ils ont enlevé... Euh, je crois que c'était une obligation. Mais en gros, les teams LEC étaient, il me semble, sans dire de conneries, il faudrait vérifier, mais il me semble qu'ils étaient obligés d'avoir une équipe académie. Ouais. Donc, tu vois, il y a Vita en LFL... Euh, BDS, ce genre de choses. Miss Fit. Euh, ouais, enfin globalement, euh, toutes les équipes euh, LEC avaient une académie, que ce soit. Enfin, euh, bon, peu importe la ligue régionale, elles avaient une académie. Ouais. C'est un truc qui a été enlevé, donc euh, je trouve ça dommage que cette obligation ait été supprimée, parce que je trouve que c'est un truc vraiment cool. Surtout que si on prend euh, la LEC euh, récemment, c'est pas rare que des mecs qui perfent de ouf. En... en académie soit soit, soit et... promote tu bah, vois. Oui, bah oui bah oui bah oui bah oui euh, on pense euh, toi vitality ouais Vital. bah après ils l'ont un peu mal fait mais, mais ils l'ont fait des tonnes de fois moi le, le, le truc qui me vient en tête directement c'est misfit qui gagne les eu master et qui promote euh, sa full team en lec tu vois la team lec parfait pas bien tu euh, te retrouves avec leader dan dan tout ça qui promote lec c'est c'est le genre de truc qui qui peut euh, créer euh, des belles histoires tu vois en vrai euh, tu, tu, fais, tu fais ton taf en tant que, en tant que joueur en, en académie. Tu, tu taffes comme un ouf et tout. Et en LEC, je ne sais pas, ça se, ça se relâche un peu. Ça ne fonctionne pas bien comme on voulait. Il y a une synergie botlane qui ne se crée pas, ce genre de choses. Bah, tu es, es, es gérant de la team ou tu es coach. Tu vois ta, je sais pas, ta botlane en Ligue régionale qui est top 1 de la Ligue. Et qui fait tombe mieux tombe que... Bon. Ouais, ouais. Tu promotes ta Mais botlane. Quoi. question... Genre, à l'heure actuelle, les, les, les académies, du coup, n'existent plus C'est juste les équipes de LFL qui peuvent plus avoir dans DIV2 Ou les équipes de LEC qui ça, peuvent... Ça existe. Genre, par exemple, Vitality Academy... Euh... Bah, ça existe encore, tu Miss vois. Mais ils, mais ils sont pas obligés. En gros, c'est ça. Ah, d'accord. Da ok, c'est bon, je l'ai. En, en gros, si, euh, si euh, demain... C'est euh... pas interdit, mais c'est plus obligatoire. Ouais, voilà, c'est okay, ça. Okay. En gros, si Misfit veut... Euh... Toi, je ne sais pas, ne plus mettre d'argent dans leur team. Euh, bah, Moufnatic, on, on Moufnatic s'ils ne veulent plus avoir d'académie et plus dépenser d'argent pour des joueurs ou une structure, enfin, tu vois, c'est des mmh. dépenses, ils ne sont plus obligés de okay, je vois. Et je trouve ça dommage. Toi, tu penses qu'il faudrait encore que ce soit obligé bah, Oui, en vrai, globalement, euh, avoir euh, 10 équipes euh, académies, euh, en, en gros, tu sais que globalement, quand tu signes un contrat dans une académie, tu sais que. Tu as la chance euh, d'accéder voilà, direct au-dessus. Ouais. Tu sais que t'es dans une des 10 meilleures équipes de RL, tu vois. Mmh. Après, il y a des cas un peu à part. Genre Carmine, c'est un cas un peu à part. Genre clairement, avec la visibilité qu'ils ont pris, Carmine, actuellement, si tu joues chez Carmine, t'es trop bien, tu vois. Mais, euh, mais bon, globalement, euh, je trouve que c'est une décision un peu dommage. Dans le sens où ça va un peu à l'encontre de ce qu'ils essayent de faire en compétitif. Quoi. Ils mettent le budget en e-sport, etc. Et derrière, tu laisses les teams se dédouaner d'une équipe académie alors que ça aide tout le monde, quoi, globalement. Donc euh, voilà quelqu'un a dit, c'est un peu comme les équipes pro qui ont leur réserve en National 2, 3. C'est genre quatre ou cinq divisions en dessous, mais ouais. ça permet aux jeunes de s'aguérir et au fur et à mesure de monter petit à petit si, oui, bah, si ça montre que... l'entraînement, à jouer. Je, je, sais, enfin, je sais que t'es pas très foot, je t'explique c'est similaire. Mais ouais, globalement c'est ça. Tu vois, un... en vrai tu as une académie, tu prends euh, cinq jeunes joueurs, tu vois. Après bon, il y, y a des académies. En vrai tu vois genre en LFL, tu prends pas des rookies. C'est la LFL. Mais genre en vrai, tu peux. Euh, tu peux prendre des mecs prometteurs, tu vois, euh, des, euh, des petites pépites que tu, que tu vois en solo queue, enfin des mecs qui, mmh. qui, qui clairement, qui, qui sont bons. Tu, tu le mets dans ton équipe académie, tu lui donnes du bagage pendant un split. Tu vois, euh, six mois, euh, le mec fait un split, euh, il fait les playoffs. Ouais, tu euh, testes et puis on et voit. Puis, ouais. Voilà, si le mec perd bien, tu, tu sais que tu as euh, un joker euh, pour ta team, quoi. Globalement, en LEC, ton jungle, euh, je ne sais pas, il a un coup de moins bien, il y a un truc... Tu sais que as ton, euh, t as, t as potentiel pépite qui peut promote derrière quoi. Donc, euh, je trouve que c'est euh, giga bien les équipes académies, mais euh, c'est dommage. De... Après, la plupart des équipes ont gardé leurs académiens. C'est, ça a été euh, l'obligation a été enlevée, mais euh, je sais même pas si. Il y en a, a une... serait-ce qu'une qui l'a enlevée Ouais, je crois. Je sais pas, peut-être, euh, peut-être Astralis. Je crois qu'Astralis en a pas. Je suis pas sûr. G2 ils en ont une. Ouais, j'ai 2 Arctic en LVP. Tu savais même pas, tu vois. Après, euh, je pense que le, le développement des équipes régionales euh, avec, tu vois, EU, EU Master, ouais. etc., euh, plus bah, l'aventure Carmine fait que les équipes ont plus envie de s'investir ouais, pour ouais. les ERL, tu vois. Mmh. En fait, genre, euh, je pense que beaucoup de gens et beaucoup de structures se sont rendus compte de euh, la hype que tu pouvais générer, tu vois. Mais surtout, un autre truc, et je sais pas si tu es d'accord, mais... Euh aussi euh, créer le sentiment euh, genre régional oui. selon l'appartenance de la structure ça. G2 en Espagne euh, peut-être uh, Vitality en France euh, Carmine également mais Carmine aussi s'en pas il le sait Fnatic en Allemagne parce qu'on sait qu'ils ont aussi une partie de leur siège à Berlin même s'ils auraient pu être en UK c'est c'est un peu bizarre mais ils étaient en UK hum. et là ils sont en Espagne ils sont partis en Espagne okay. mais tu vois tu peux créer un petit ouais. peu réaffirmer encore plus ce côté ça. tu vois bah en fait je pense que là, euh, les, tu vois, les G2, les Fnatic, euh, les trucs comme ça, ils vont euh, un peu mettre le paquet, tu vois. Genre, en gros, euh, tu... je pense que les gens se sont rendus compte que si tu, si tu fais ce qu'il faut pour les ERL, donc les euh, ligues régionales, c'est euh, huge, tu vois. Genre, clairement, euh, là, la team, c'est pareil, genre, Ebay et Piqué, euh, ça met, tu vois... Euh, ça, ça met du viewership, ça met beaucoup de choses sur la LVP. Genre la LVP, cette année, ça va être huge aussi. Tu vois. Ah, ça va être big. Ouais. Euh, ça a été très big parce que c'était là avant la LFL. Donc avant la LFL, c'était la plus grosse ligue. Euh, la LFL a pris le dessus. Là, cette année, je pense que la LFL sera au-dessus. Mais euh, la LVP, ça va vraiment être huge. Tu vois. Mm -hmm. euh, et, euh, je pense que beaucoup, beaucoup d'équipes ont compris ça. Et, euh, et c'est très bien. C'est très bien. Clairement, ça... genre le fait que les Div 2 se développent autant... C'est bien pour la scène compétitive européenne. Genre, clairement, ça laisse, euh, ça laisse présager euh, que du bon. Et eh ben c'est top. Ben, sur ces quelques paroles, on arrive à la fin, monsieur. Ouais, je pense. Ça me fait très plaisir, en tout cas. Merci encore une fois d'avoir accepté. Euh, franchement, ouais. on a fait, je pense, une, une émission assez complète. On a préparé plein de trucs et tout. C'était top. Ouais. Une bonne heure et demie, quasiment. Euh, C'était. Un plaisir. Un plaisir. plaisir. En vrai, merci à toi de m'avoir invité. C'est pas impossible que je revienne dans, comme t'as dit. Deux, de, deux trois, trois ans. Deux, trois et ans. Plaisir. On se fera... Euh, on fera le débrief de tout ça, mais ouais, euh, ravi, toujours un plaisir de, de parler, je suis assez ouvert de toute façon en stream, je parle beaucoup de ma vie perso et tout, pas, je suis pas très très bridé, donc euh, toujours avec plaisir. C'est top, c'est top. J'espère également dans le chat que vous avez fait plaisir. Vous étiez très nombreux et vous aviez l'air très actifs en tout cas. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de vous présenter cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle les invités des semaines qui arrivent. Ce, la semaine prochaine, c'est un invité particulier. Donc j'attends avant de vous l'annoncer, mais il est validé. Dans deux semaines, j'ai JL Amaru. Euh, le 25, c'est une émission spéciale euh, également, Bon pour le coup, que j'attends d'annoncer. Et le 1er février, ça devrait être normalement Kamel. Zach c'est terminé pour cette semaine. J'espère que ça vous a fait plaisir. On se retrouve pour ma part pour une prochaine émission sur Loop jeudi 18h avec Samuel de chez JL et Drijoka de chez du, du What's awesome Club. Euh, on va parler des transferts, non pas des transferts, mais des OP, des agents dans l'e-sport, tout ça, machin. Ça va être très intéressant, vous allez voir. J'espère que ça vous a fait plaisir et on se dit à la prochaine, les amis, pour un nouvel épisode. Ciao, ciao